Voilà, bonjour à tous donc pour la, cette nouvelle séance de, de textes préparatoire à la lecture du, du Capital. Donc aujourd'hui on va, on va lire un texte qui s'intitule La critique du programme de Gotha, qui est un texte de 1875, qui a une particularité par rapport à tous les autres textes qu'on a lus, c'est que celui-ci est écrit après euh, la première publication du Capital, puisque la première fois que le Capital est publié, il est publié en allemand en 1867. Entre temps, il y a eu autre, une autre publication du Capital en, dans une traduction russe en 1872, et au moment où ce texte est rédigé, au moment où Marx rédige cette critique euh, du programme de Gotha, euh, qui est un, un, un texte qui, est, qui ne sera pas publié, hein, qui est un texte à destination au début de, des dirigeants euh, du euh, SDAP, euh, donc on y reviendra juste après, donc, du Parti socialiste, d'un des deux partis socialistes allemands. Donc au moment où Marx rédige ça, il est également en train de reprendre depuis quelques temps toute la traduction qui a été faite par Joseph Roy du Capital pour qu'il puisse sortir en version française et donc vraiment il a très très pris par ce travail-là au moment où il rédige ses, ses notes. Donc ce qui est intéressant c'est que du coup cette critique contient tout un tas de remarques parfaitement complémentaires au Capital, à la lecture du Capital et à sa compréhension voilà, puis ça permet également de, de voir le, le travail critique. Voilà comment le, je, je l'ai déjà dit, on peut dire le, le diable peut se cacher dans les détails, parce que euh, si vous lisez ce, ce programme, peut-être que vous pourriez tout à fait le trouver euh, euh, pas forcément extraordinaire, etc. Mais euh, vous dire oui, ça ça passe, il n'y a pas de, ne pas y voir de, de problème. Or les, les remarques que fait Marx dessus sont assez, vous verrez, intéressantes, euh, apportent vraiment beaucoup de, de choses et permettent, de, je pense, euh, d'avoir une idée, euh, vu que nous-mêmes on est dans un travail programmatique, euh, du sérieux avec lequel ce genre de, de travaux doit être euh, effectué, tout en gardant à l'esprit que Marx n'arrête pas de... Enfin, a dit, a dit à plusieurs reprises euh, quelque chose du style qu'une une avancée réelle, une avancée révolutionnaire réelle vaut mieux que 12 programmes. Donc pour relativiser quand même l'importance de ce que c'est qu'un qu'un programme, et en rappelant systématiquement qu'un programme doit, on dit, que la, la réalité de l'action, entre la réalité de l'action et un programme, il peut y avoir en gros de très très fortes nuances, et que donc, euh, lui, il a plutôt toujours eu tendance à négliger les, les grands programmes euh, un peu utopiques, on pourrait dire, qui euh, consistent à, à dire précisément que l'on ferait si on était euh, pleinement au pouvoir, pour insister sur euh, la phase d'action. C'est-à-dire que ce que l'on va retrouver dans le programme du CNR, on, on trouve déjà cette distinction dans des textes de Marx, dans lesquels il, il distingue la, la nécessité de l'action immédiate consistant à organiser les ouvriers et à leur... Euh, enfin, les, les ouvriers, à organiser les travailleurs, travailler ces questions d'organisation et de lutte du moment. Donc ça, ça avait la priorité chez Marx, plus que la question d'un programme que l'on réaliserait une fois le, le pouvoir conquis. Ça n'empêche il passe son temps à écarter justement des visions erronées de ce que pourrait être cet après. Et donc, même si Marx met un peu ça de côté, il y accorde tout de même une très grande attention en critiquant toutes les propositions qui sont faites et euh, en faisant lui-même en réalité quelques propositions mais qui sont en effet euh, pas euh, qui, qui sont assez précises mais pas détaillées donc on verra que ça ça ça écarte beaucoup de choses mais ça encadre aussi le qu'il faudrait faire en fait euh, mais ça n'est pas euh, détaillé ça ne va pas dans le détail de comment on organiserait je sais pas la distribution de nourriture euh, la production voilà ça ça va pas dans un détail immense cela dit comme vous le verrez dans ce texte Étant donné que, ben voilà on va voir par exemple que par exemple une réforme comme celle de la sécurité sociale, qui est plus qu'une réforme en réalité, hein, rentre bien dans le cadre de ce que Marx appelle le, le communisme, vu que il, le, il synthétisera ça par une formule qui est restée célèbre, qu'on verra dans le texte tout à l'heure, hein, je ne vais pas trop m'avancer, mais qui décrit ce qu'est un mode de production communiste. Et comme c'est exactement le mode de fonctionnement de la sécurité sociale, clairement on peut voir que cette sécurité sociale est en grande partie, hein, bien sûr il y a des, des limites, par exemple le fait que, ce soit les, les médicaments soient produits par des firmes privées, etc., ce genre de choses-là. Mais clairement, le mode de, de, de production instauré par la sécurité sociale tend, enfin, se rapproche véritablement de ce que serait un mode de production euh, communiste. Voilà. Alors, peu, trois petits mots, quelques petits mots du contexte. Tout d'abord, ce texte parle d'un du, euh, programme de réunification de deux partis socialistes allemand. Donc, ce qui est, ce qui est important, c'est le contexte allemand dans lequel ça se passe. Donc, en fait, en Allemagne, les, les partis et toutes les personnes un peu progressistes sont, ont été fortement traumatisées par la répression qui a suivi la révolution de 1848-1849, révolution à laquelle Marx et Engels ont participé. Marx, essentiellement en tant que journaliste et organisateur de, de, de, du mouvement des travailleurs, même si c'est très très difficile à organiser, on va dire, pour tout un tas de raisons. Engels, lui, il a été beaucoup aux côtés de Marx, mais il a également participé aux opérations militaires. Il a même participé physiquement à des combats. Et donc ils ont à la fois beaucoup appris et beaucoup souffert tous de la répression qui va suivre après 1848 et qui va faire que de très nombreux Allemands vont quitter à nouveau l'Allemagne pour repartir vers la France, la Belgique, euh, l'Angleterre, comme Marx. Marx, à partir de 1849, après une très courte escale en France où il est chassé euh, très rapidement, finit donc avec presque plus rien en Angleterre où il va vivre dans des conditions assez misérables pendant, euh, pendant une bonne euh, une, une, une, pendant les, les années qui vont suivre avant de voir sa situation améliorée, justement vers le, le milieu vers des années 1870. Donc, euh, Mais en ayant entre temps perdu plusieurs enfants, euh, en étant tombé malade, etc. etc. Euh, donc il euh, y a un traumatisme très très fort en Allemagne pour les partis euh, de travailleurs, les partis ouvriers, euh, suite à la répression de 1848. Il faut également signaler qu'en 1871, suite à la, la victoire de la Prusse et de ses alliés sur la France de Louis-Napoléon III. Donc il y a eu d'un côté la commune de Paris en France en 1871, qui a changé pas mal de choses. Pour cela, je vous invite à consulter les adresses que Marx a, a, a envoyées sur ce sujet à l'Association internationale des travailleurs, réunies sous, sous le nom du texte « La guerre civile en France », qui montre hein, l'importance que pour euh, Marx et Engels, cette commune de Paris a pu avoir. Notamment pour éclairer ce que c'est que le... La dictature du prolétariat, sur laquelle il y a toujours, vous le savez, des, euh, des malentendus. Donc, la commune de Paris en 1871, mais surtout pour ce qui concerne l'Allemagne, la réunification. 1871, donc cette victoire, permet à l'Allemagne de se réunifier. D'ailleurs, vous savez que cette réunification, si je ne me trompe pas, a été signée en France, je crois à Versailles ou quelque chose comme ça. Voilà et les troupes allemandes avaient d'ailleurs défilé dans Paris, je crois, il y a eu, chose, il y a eu un événement de ce, ce type-là, dans le cadre de cette réunification. Ensuite, autre élément de contexte, vient d'avoir lieu, enfin, est en cours plutôt, l'éclatement de l'international. Les dissensions sont, se sont accrues particulièrement à partir de 1872, et l'international n'a plus un fonctionnement normal à partir de cette période-là. Et on considère que donc c'est quand le, le siège de, de l'international est transféré, en 1876, aux États-Unis, à New York, c'est de ce moment-là que l'on date la fin de la première internationale, qui est en quelque sorte un des premiers partis communistes, mais qui a une particularité c'est qu'il n'est pas du tout national, vu que, donc, voilà, il prend une forme tout à fait particulière. Mais justement, Marx et Engels, de cette expérience internationale, en tirent la conclusion de la nécessité de s'organiser au niveau national. Et c'est très important parce que ça complète bien ce que disait déjà Marx dans Le, le Manifeste, où il disait que la lutte prend d'abord une forme nationale, même si dans sa finalité elle est internationale. Et je pense que c'est quelque chose qui, certes l'aspect international devrait avoir progressé aujourd'hui, hein, mais malgré tout l'essentiel des, des espaces politiques et de l'organisation politique reste au niveau national. Donc que l'on le veuille ou non, notre action reste au niveau national et nécessite des mots d'ordre apportés euh, d'abord national, même s'ils si s'inscrivent dans une finalité, un objectif apporté à à international. D'accord Voilà. Donc, toute personne... Euh, je veux dire, on, on tombe clairement dans le gauchisme dès lors qu'on nie la question nationale et euh, qu'on fait comme si euh, on, on pouvait sauter cette étape. Hein, là, clairement, c'est partie des... des le gauchisme étant donc un, une déviation, un excès, un excès qui empêche justement d'avancer vers le, le progrès, d'accord C'est quand on veut aller trop vite, on veut sauter une étape, comme si vous faites une recette et vous voulez cuire euh, votre farine, vos œufs et votre, euh, et votre levure euh, dans le four avant de les avoir mélangés. Voilà, c'est un petit peu la même, euh, la même idée. Voilà, donc il y a eu, euh, donc, comme élément de contexte, on, il y a cet éclatement de l'international. Vous verrez que ça éclaire certains, par, certaines parties du texte. Marx, ça je l'ai déjà dit, est, déjà en train, est en train de travailler sur le capital, la version française, donc je ne vais pas le redire. Il faut signaler aussi que la, la même année, il y a un Allemand qui pour la première fois publie un texte de vulgarisation du capital de Marx. Donc le capital commence à être diffusé, mais il a une réception lente, hein, très puissante, mais lente. Donc euh, voilà, il se trouve que pour la première fois, un, un Allemand tente une vulgarisation de ce texte, du texte du Capital, euh, mais Marx n'apprécie pas du tout cette vulgarisation et est en train aussi de travailler à sa, sa correction, en quelque sorte, pour en publier une version corrigée. Voilà, et autre élément de contexte important, cette réunification des partis se, se place dans un contexte de crise économique. À partir de 1873, il y a une nouvelle crise économique et Généralement, les périodes de crise sont des périodes intenses de lutte sociale et sont des périodes assez euh, favorables au développement des partis. Euh, par contre, ce n'est pas forcément les, les, les, les périodes les, les plus efficaces. Ça peut être des périodes de conquête sociale, hein, euh, voilà. mais très souvent, c'est quand dans les périodes de crise, on a su développer des outils que derrière... À partir du moment où on sort de la période de crise, si on a réussi à créer des syndicats puissants, des partis puissants, on a à ce moment-là, quand la reprise, on va dire, se fait jour, si on n'a pas réussi à passer à une phase révolutionnaire, ça n'empêche que ça devient une phase de conquête très intense. Mais ça n'est une phase de conquête que si, dans les phases de crise, les travailleurs se sont organisés. Voilà. Donc, je vous laisse, avec cette clé de lecture, revoir les... Les deux derniers siècles, que ce soit en France ou dans d'autres pays. C'est gros, grosso modo ça qui se passe. Voilà, et donc on a la réunification, c'est la réunification de deux partis. Euh, L'un de ces deux partis, c'est l'ADAV. Alors en français, ça donne l'Association Générale des Travailleurs Allemands. C'est le parti fondé par Lassalle, qui est à la fois un ami. Euh, et un, un adversaire on va dire ça, enfin en tout cas une personne avec laquelle Max a des, des divergences et euh, avec lequel Max discute beaucoup. Même si euh, il semblerait qu'ils n'aient pas eu une lecture très approfondie l un, l un, les, des à euh, la, la salle des textes de Marx, euh, en dehors du, du manifeste. Hein. Euh, la salle avait euh, lu le manifeste, mais euh, n'a pas lu par exemple le Capital. Il semblerait ou pas eu une lecture très attentive du Capital. Et il semblerait que Marx ait lu le texte principal de la salle, mais pas euh, certains autres de ses écrits. Voilà, pour aller, euh, euh, aller vite... Donc le LADAV, le parti de l'ADAV, ADAV, ADAV c'est l'Association Générale des Travailleurs Allemands, donc qui est plutôt un parti, qui est un parti fondé par la Salle, mais en fait ce qu'il faut comprendre, c'est que la Salle est un homme politique qui a eu une grande influence sur tout le mouvement ouvrier allemand. Et donc les conceptions de la salle ne sont pas présentes que dans son par propre parti, elles sont également présentes dans l'autre parti qui est pourtant euh, plus proche de Marx et d'Engels, e qui est donc le SDAP, le Parti Social-Démocrate des Travailleurs, dans lequel on retrouve des dirigeants comme Wilhelm Liebnecht et euh, Auguste Bebel, qui font partie des dirigeants d'ailleurs auxquels Marx avait adressé, il y a aussi euh, Braque, voilà. Et il se trouve que donc le texte qu'on va lire, c'est une longue lettre que Marx a adressée à Braque et que Braque, devait faire que Braque devait faire circuler à un certain nombre de dirigeants du SDAP. Mais en fait, tous les dirigeants du SDAP ne l'ont pas vu parce que Wilhelm, Wilhelm Liebnecht, qui était un habitué par ses pratiques de, de parfois de... de Enfin, qui, a, qui, a, qui, qui pouvait être un militant très intéressant, mais qui avait parfois certaines pratiques du secret euh, qu'on pourrait euh, regretter. Et en l'occurrence, Wilhelm Liebnecht a bloqué la diffusion de ce texte, et donc a empêché par exemple à des personnes comme Auguste Bebel, qui, était pourtant, qui en était pourtant destinataire, euh, d'en avoir connaissance. Et donc Auguste Bebel, quand en 1891, il apprend qu'il aurait dû être destinataire de ce texte, donc bien plus tard, hein, il apprend qu'il aurait dû être destinataire de ce texte. Enfin, Pour lui et pour pas mal d'autres, ça va créer pas mal d'émois à l'époque, pas mal de, de, de, de discussions sur cette, cet acte de, de, de, de quoi. Parce que finalement, les, en gros, les militants et les dirigeants auraient bien aimé avoir connaissance de ce texte de Marx au moment où ils ont euh, rédigé ce programme de, de Gotha. Voilà, voilà quelques éléments de, de contexte. Sur, quoi qu'il y ait encore d'autres éléments de contexte, excusez-moi, j'ai encore d'autres choses à vous dire là-dessus. En 1800, voilà, donc il y a ces deux parties là qui veulent se, se réunir mais il faut ajouter quelque chose, c'est qu'en 1874 il va y avoir suite à des élections dans lesquelles le, ces partis connaissent un progrès et en fait commencent à, à, avoir, à nouer des accords locaux pour se, laisser, se lâcher des circonscriptions. Ces deux partis qui n'ont pas forcément au début une pratique électorale très poussée, hein, ils, ils participent pour la première fois quand même à des élections. C'est pas encore un parti réformiste, il hein. faut bien le, le comprendre ça. Donc, cela dit, ils participent déjà à des élections et ils obtiennent un score de 6,5%, qui est perçu comme, un, comme une percée et un succès à l'époque. Parce qu'en fait, ils apparaissent hein, sur la scène politique et ils sont donc très vite perçus comme une menace. Surtout que dans les années qui précédaient, alors, Lassalle est déjà mort, hein, il est mort euh, très jeune, à 39 ans, dans un duel, euh, un duel pour une, euh, une femme. Il est mort vers 1865, je crois, ou 64, 65, enfin dans ces années-là, ou 66, enfin c'est dans ces années-là. Donc au moment où on écrit ce texte, ça fait déjà une dizaine d'années qu'il est mort, hein, la salle. Euh, cela dit, c'est quelqu'un qui a beaucoup influencé, euh, parce qu'il a fait beaucoup de tournées dans le pays, et ses œuvres ont été extrêmement diffusées, étaient très simples à lire, et euh, voilà, ont donné un, un, un début de conscience aux, aux travailleurs allemands. Euh, voilà, et donc c'est une personne qui a été un peu mythifiée, quoi, qui était vraiment le... Voilà, qui, qui avait une importance euh, dans, auprès des ouvriers, des travailleurs allemands euh, qui rentraient en lutte et qui commençaient à s'organiser. Donc, euh, comme je vous dis, en 1874, suite à des élections législatives où il y a une percée de ces courants-là, Bismarck euh, va entamer une répression politique assez importante, à tel point qu'en en, en 1874, dans le parti de l'Adav, donc pas le parti où, où il y a les, les, les amis de, de Marx, mais le parti qui avait été fondé par, euh, par la salle, 87 dirigeants euh, sont emprisonnés, d'accord Et cet, cet emprisonnement, euh, comme très souvent, donc des fois dans certains cas, ça a permis de réduire au silence des, des mouvements socialistes, communistes dans le monde. Mais là, ça a permis d'améliorer de, de, de, l'organisation, d'augmenter la, la mobilisation des, des travailleurs. Ça n'a pas euh, suffi à, euh, à museler ce, ce mouvement naissant. Au contraire, ça, ça a pu l'aider à, à s'organiser. On note également que le programme dont, que, que Marx va discuter, et le résultat, en fait, de deux de choses. Donc tout d'abord, les 14 et 15 février 1875, il y a une conférence à Gotha. C'est une ville en Allemagne assez euh, célèbre, justement pour ces, euh, parce qu'elle a été très progressiste. Euh, donc 14 et 15 février, il y a la rédaction d'un pré-programme qui sera repris et modifié par Auguste Bebel. Et c'est le texte d'Auguste Bebel qui va être publié le 7 mars dans un journal allemand et dont euh, Marx et Engels auront connaissance, et que l'on demandera, euh, Brack notamment, demandera à Marx, non pas de critiquer, mais il demandera à Marx de donner son avis dessus, en fait. Et donc Marx, c'est suite à ça que Marx va, publier, va euh, écrire euh, ce long commentaire qu'on va, euh, enfin, commentaire, commentaire qu va, euh, qu va lire tout à l'heure. Voilà. Marx lui envoie son commentaire le 5 mai, comme je vous disais. Mais euh, comme euh, voilà cette lettre devait circuler, donc il y a un certain nombre de dirigeants qui l'ont eu. Mais quand quand elle est arrivée à Wilhelm Liebnest, il a jugé que euh, elle risquait de créer des problèmes parce que Wilhelm Liebnest voulait absolument cette unification, et il a préféré stopper la diffusion en vue de l'unification pour euh, en fait que le le, le, son contenu ne, ne fasse pas l'objet de débats qui puissent mettre en jeu le, éventuellement l'unification. Alors, cela dit, même si d'un côté, je vous ai dit, Marx et Engels disent que, bon, euh, il vaut mieux travailler l'organisation que le, le programme, ils seront quand même choqués par la faiblesse des débats liés à, à cette question programmatique. Donc, il y a un, là un petit paradoxe. Ils montreront qu'il euh, y a quand même un problème à ce niveau-là. Voilà, bon, je ne vais pas en tirer des conclusions trop, trop hâtives. Euh, Engels, par exemple, pensait que ça allait aboutir à une scission très rapide. Alors certes, la scission a mis plus longtemps à se faire, mais elle a quand même fini par avoir lieu et elle s'est bien retrouvée dans l'existence plus tard d'un mouvement communiste et d'un mouvement socialiste, en Allemagne comme en France, etc. Donc euh, elle mettra du temps à se faire, mais quand elle se fera, elle se fera de manière assez forte et en Allemagne, de manière assez violente, parce que vous savez sans doute à quel point, en Allemagne particulièrement, les socialistes ont été d'une violence extrême vis-à-vis -vis des communistes, avec euh, bah, les, les massacres organisés par exemple par Nosk à l'aide des ministres mini... D'extrême droite qui coûteront notamment la vie au fils de Wilhelm Liebknecht, donc à Karl Liebknecht et à Rosa Luxembourg et à de très nombreux autres militants. La violence de la répression organisée par les socialistes contre les communistes, elle est terrible en Allemagne. Voilà. Et ça, ça, de, normalement, si c'était enseigné, ça devrait marquer beaucoup les. Euh, on devrait avoir dans notre expérience à savoir que, certes, il faut s'allier en permanence avec les réformistes, avec les sociodémocrates pour réaliser des conquêtes. Mais il faut toujours savoir que le, le danger qu'il représente. pour euh, voilà, que donc Quelque part, le sectarisme qu'on a pu des fois reprocher au Parti communiste, avait un fondement réel lié à la mort de nombreux militants, que les gens connaissaient. Ça ne sort pas de nulle part, ce sentiment d'être menacé, parfois, et il est bien réel. Ça n'était pas inventé. Simplement, il pouvait y avoir des excès dans la pratique du sectarisme, parce qu'il y a une différence entre protéger son organisation, et refuser tout dialogue avec les autres organisations, d'accord Ce n'est pas du tout la même chose. Ou euh, faire rentrer les, les, les autres dans des boîtes éternelles et fermées, où on dit qu'ils ne pourront plus jamais ceci, cela. Euh, non, au contraire, on sait très bien que les gens peuvent évoluer, euh, même si euh, parfois, ce c'est euh, ça, ça, pas systématique. quoi. L'évolution des, des gens, la, leur capacité à comprendre de leurs erreurs, etc. n'est pas systématique. Cela dit, ça existe aussi. Voilà voilà quelques, quelques mots de, de présentation. Oui, je peux encore même ajouter que le, le Congrès, euh, alors même si la lettre de Marx n'a pas été extrêmement diffusée, on sait que sa lettre, par, par, pour les quelques personnes qu'elle a atteintes, a eu un effet sur le texte final. Parce que le texte final qui sera voté au Congrès, le Congrès démarre le 22 mai. Hein, lettre, Marx a envoyé sa lettre le 5 mai, euh, donc il le reçoivent dans les jours qui suivent. Le Congrès a lieu le 22 mai. En fait, on a accès au texte, si vous regardez, il y, y a pas mal de changements qui sont liés à des remarques de Marx, qui ont donc dû être pris en compte d'une manière ou d'une autre, autre. Que dire de plus encore Oui, je vous ai déjà dit qu'un Marx Engel Engels se désole quand même du peu d'attention, euh, finalement, euh, qui a été donnée à la rédaction de ce, de ce programme, euh, notamment parce que le motif est l'unité. Et ils disent que c'est quand même un peu particulier de, de, de, de créer une, une unité factice quelque part. Euh, mais euh, bon, il, ça n'empêche que ça sera, on, on peut quand même considérer que cette réunification reste un succès et a permis euh, des choses importantes en Allemagne hein, pendant ces années qui vont jusqu'à jusqu la, la, la Seconde Guerre mondiale, même si on, on sait très bien que ce parti va virer au réformisme progressivement et que donc, euh, voilà, ça fait partie des, des, des, parti, des particularités, bien que, bien que tout en virant au réformisme, c'est ce parti qui va permettre une, la diffusion massive du marxisme euh, en Allemagne, bien sûr, dans un premier temps, mais également dans le monde entier. D'accord voilà. Dernier petit élément que je peux ajouter, c'est que justement en 1878, suite au progrès, au progrès de, et à la réussite finalement de cette réunification, Bismarck va aller jusqu'à interdire ce nouveau parti, qui s'appelle cette fois le... SAPD, je crois de mémoire. Donc c'est le Parti socialiste des, des travailleurs d'Allemagne si on traduit en français. Donc en 1878 Bismarck va interdire ce parti. Alors donc ce parti va rentrer dans une forme de clandestinité et euh, il va être interdit en fait officiellement jusqu'en 1890. Bien que il continuera à avoir des élus mais euh, voilà qui seront élus mais en dehors de officiellement pas au nom du parti. Voilà. Je rappelle donc ce texte n'est finalement en réalité publié qu'en 1891, c'est pour ça que j'insiste, je, je, je vais jusqu'à cette date-là, il ne sera publié qu'en 1891. Pourquoi Parce qu'en partir de 1890, le Parti Socialiste est à nouveau autorisé, et donc étant à nouveau autorisé, il peut à nouveau faire des congrès euh, officiels, et euh, bah, c'est le cas euh, en 1891, il va y avoir un nouveau congrès, et donc Engels, qui euh, donc Marx est décédé à ce moment-là, mais Engels, pour peser sur les débats, bah, va euh, republier, euh, souhaiter republier ce, ce texte, en y faisant certains, euh, alors Engels aurait voulu le republier de manière, euh, voilà, comme ça, hein. <rire> mais il y aurait des pressions pour que euh, certains passages disparaissent parce qu'ils étaient perçus comme trop provoquants et pouvant menacer l'unité, donc la version qui paraîtra en 1891 est une version épurée de certains éléments du texte et malgré euh, ces, euh, ces éléments, le texte va, comment dire, va susciter de très gros débats. Voilà, très gros débats. Et euh, on va reprocher à Engels d'avoir osé republier ce texte, etc., etc. Alors, c'est assez, assez spécial, ce débat-là. Je ne vais pas, pas m'y étendre trop, mais justement, ce qui est assez étonnant, c'est que c'est au nom de l'unité qu'on qu voulait interdire la diffusion de certaines idées, et particulièrement de certaines idées marxistes. Et donc, c'est un paradoxe de ce parti qui, à la fois, va être le plus grand diffuseur du marxisme, mais qui en même temps veut cacher parfois, on voit tout l'opportunisme hein, déjà qui est là, hein, qui est présent, des personnes qui veulent empêcher la diffusion de certaines idées euh, euh, marxistes très euh, pourtant euh, scientifiquement justes euh, pour des motifs politiques immédiats, pour des motifs opportunistes, pour le pour maintenir une unité factiste. Et euh, donc ça va donner un des textes notamment, enfin euh, euh, Lénine par exemple va beaucoup réfléchir sur cette question. Et euh, voilà, on a plusieurs textes, Engels ou de Lénine, qui traitent de, de personnes qui prétendent défendre au nom de l'unité, enfin euh, euh, qui au nom de l'unité en fait travaillent au contraire à, à l'affaiblissement involontairement, hein, sans doute, hein, mais à l'affaiblissement et à la, à la justement à la, à la fragmentation, euh, mais au nom de l'unité <rire> du parti, euh, parce que bien entendu, bah, vous pouvez pas maintenir euh, le silence sur certaines questions et donc nécessairement ça ça va euh, ça travaille à terme la, la fragmentation euh, de, de, du parti. Voilà, voilà pour l'éducation, euh, ça je vais parler. Et je vais juste vous terminer avec ce, ce, cette chose toute bête. Il y a quatre thèmes centraux dans ce texte. Le premier thème central, c'est le travail. Le deuxième thème central, ça sera la question du droit. Le troisième thème, c'est celui de l'État et de la nation, quelque part. Et le quatrième thème qui en fait arrive, là je les, les trois premiers sont plus ou moins dans l'ordre où ils arrivent dans le texte. Le quatrième thème que j'ai placé en dernier mais qui en fait arrive avant dans le texte, c'est le thème central de la transition vers le communisme. Et donc vous verrez qu'il parle de sociétés que plus tard on qualifiera de socialistes. Marx n'emploie pas le terme socialiste ici, mais plus tard dans la, la vulgate marxiste-léniniste, on distinguera donc la phase capitaliste la phase révolutionnaire de transition qui s'appellera la phase socialiste, que Marx appelle ici la première phase, et une phase ensuite communiste, qui est une phase que, aucun qui n'a jamais été atteinte hein, dans l'histoire, que même les, euh, les, les partis, euh, sauf quelques déclarations un peu aventureuses, mais globalement, euh, même en Union soviétique, ils reconnaissaient qu'ils n'en étaient pas au communisme. Et euh, en Chine, ils reconnaissent également qu'ils n'en sont pas du tout au communisme et qu'ils sont dans des phases préparatoires, qui donc, ils seraient plutôt dans une phase euh, socialiste ou pré-socialiste. Hein. Les, les Chinois, par exemple, qualifient leur, leur étape de socialisme de marché et dans les, les prévisions qu'ils font, dans le, le long Travail d'architecture très particulier, hein, qui est le leur, hein, je ne vais pas ni, le, ni dire vive ce qu'ils font, ni dire c'est nul. En tout cas, on y apprend beaucoup sur ce que c'est que le marxisme aussi, je précise. Dans leur travail sur le long terme, euh, ils envisagent le passage à une phase socialiste pour euh, les années à venir. D'accord, euh, Ils ont une date précise que j'ai n'ai plus en tête, mais euh, il me semble que c'est euh, un pass... De mémoire, c'est 2030, mais euh, j'ai n'ai pas lu le, le truc précisément en tête. Voilà. Donc l'avenir nous dira hein, s'ils suivent leur programme ou pas, ou si, euh, mais euh, ils ont préparé pour le moment un pays hautement développé industriellement avec une classe ouvrière développée, c'est-à-dire des ingénieurs, etc. Hein, C'est des ouvriers, euh, les, des travailleurs développés, ça va jusqu'aux au, jusqu ingénieurs, etc. L'enjeu jusque-là, c'était de développer ça et de développer un pays euh, autonome et à la pointe de, de la production. Donc, pour le moment, on peut pas nier qu'ils ont plutôt réussi. Euh, voilà, Vont-ils réussir à, à passer aux étapes suivantes Ça, c'est autre chose. Et c'est un débat qui ne concerne pas ce texte directement. Voilà, donc quatre thèmes, le travail, le droit, l'État et la transition vers le communisme. Bon, je me tais maintenant La parole est à Marx. « Le travail est la source de toute richesse et de toute civilisation. Et comme il n'y a pas de travail utile possible que dans la société et par la société, tous les membres de la société peuvent bénéficier par droit égal à l'intégralité de l'apport de du travail. Voilà. Je, du coup, je te coupe tout de suite, parce que <rire> forcément, j'ai oublié de vous dire un truc. Alors, dans le texte, vous allez voir que, euh, entre guillemets, là, et là, euh, avec un petit trait orange autour, là, peut-être que vous le voyez. Ça, à chaque fois, c'est le, pro, le programme tel qu'il apparaît. Et c'est ce que Marx va critiquer. D'accord Voilà, donc là, tu, euh, Yacine est en train de nous passer les pages. Mais si on revient voilà, à la page de départ, vous voyez ce petit 1, le premier texte là, que Camille vient de nous lire... Ça, c'est pas ce que dit Marx. Ça, c'est le programme tel qu'il est écrit. Donc, on le relit une deuxième fois tranquillement. Dites-vous, est-ce que ça vous auriez accepté, est-ce que ça vous paraît correct Et vous allez peut-être voir que peut-être vous n'auriez pas eu grand-chose à redire là-dessus. Peut-être si vous avez déjà lu attentivement le Capital, il y a quelque chose qui va vous choquer. Vous allez avoir la critique de Marx juste derrière. Donc, tu peux nous le relire et après, je ne t'interromps pas, tu pourras nous lire les premiers paragraphes. là. Ok. Le travail est la source de toute richesse et de toute civilisation. Et comme il n'y a de travail utile possible que dans la société et par la société, tous les membres de la société peuvent bénéficier par droit égal à l'intégralité de l'apport du travail. Première partie du paragraphe. Le travail est la source de toute richesse et de toute civilisation. Le travail n'est pas la source de toute richesse. La nature est tout autant la source des valeurs d'usage, et ce sont bien elles qui constituent de fait la richesse que le travail qui n'est lui-même que l'expression d'une force naturelle, la force de travail humaine. Cette phrase relève du à B. B.A.B.A. Et elle n'est exacte que dans la mesure où l'on sous-entend que le travail s'effectue avec des objets et des moyens appropriés. Mais un programme socialiste ne doit pas permettre à ce type de rhétorique bourgeoise de passer sous silence les conditions qui seules leur donnent, lui donnent sens. Ce n'est que dans la mesure où l'être humain se comporte, dès l'abord, comme propriétaire de la nature, source première de tous les moyens et de tous les objets du travail, ce n'est que s'il se comporte comme si elle lui appartenait que son travail devient la source des valeurs d'usage, et donc également de la richesse. Les bourgeois ont d'excellentes raisons d'attribuer au travail une puissance de création surnaturelle, car c'est précisément du fait que le travail dépend de la nature que l'être humain, qui ne possède d'autres propriétés que sa force de travail, est nécessairement dans toute société et dans toute culture esclave des autres hommes qui se seront fait les processeurs des conditions objectives du travail. Il ne peut travailler qu'avec leur permission, et donc il ne peut vivre qu'avec leur permission. Mais laissons aller cette proposition, ou plutôt laissons-la clopiner. Voilà, donc, bah Là, je ne sais pas si vous avez des choses à dire là-dessus, mais vous voyez bien que ce passage est hyper important. Tout d'abord, euh, le travail n'est pas, on l'entend souvent encore dans nos rangs, il hein, n'y euh, a que le travail qui crée de la richesse, mais en fait non, c'est pas vrai faux. La, la, la richesse c'est les valeurs d'usage, c'est donc l'utilité des choses. Euh, et vous voyez bien que clairement le travail n'est pas la seule source de la richesse, parce que avant qu'il y ait du travail, il y a euh, tout, ce qui, euh, tout ce qui est la base de la richesse euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui existe euh, et qui est déjà et qui est le fruit d'une intervention où l'homme n'a même pas sa place au départ. L'homme n'arrive que plus tard et il va transformer cette euh, nature par son travail, euh, pour améliorer sa valeur d'usage. Mais il y a clairement une partie de cette valeur d'usage qui préexiste euh, et qui donc n'est pas du tout le fruit du travail humain. Et euh, aujourd'hui, au quotidien, une, une immense partie des, des valeurs d'usage que nous utilisons sont le fruit d'un travail, sur, euh, de, pas d'un travail, euh, mais de la nature, j'allais dire d'un travail naturel, mais donc de la nature, euh, dans lequel l'homme n'intervient ne, ne, pas. L'homme intervient euh, après, mais euh, n'est pas la. La seule source, donc c'est faux de dire que l'homme est la seule source de la richesse. Par contre, euh, ce qui est vrai, c'est que le travail sera, mais ça c'est plus tard, on le verra dans la lecture du capital, sera la seule source de, de la valeur, de la valeur marchande. Mais c'est autre chose, ça. ça la valeur marchande, ça n'est pas la richesse. C'est la forme que prend, c'est une, une des formes que prend la richesse sous la, dans la société capitaliste, mais clairement, ça ne regroupe ça ne... Regroue, ça ne Recouvre pas toute la richesse. Voilà, donc ça c'est un premier truc assez important et qui peut rompre aussi avec certains préjugés que les, des, des, des personnes pourraient avoir, comme, euh, voilà, comme par exemple euh, Marx qui n'en aurait rien à faire de la nature et tout ça, ou qui dirait qu'elle ne sert à rien, euh, euh, et qui serait un, un fétichiste du travail. Bah, non, c'est un peu plus. Euh, c'est pas exactement ce que dit Marx. Voilà. Bah, et y a, on retrouve également cet autre aspect de l'homme qui doit se, euh, se comporter comme propriétaire. Comme ça veut pas dire. Euh, en, ça, comme c'est pas pareil que en, l'homme doit se, proprier, soit se comporter comme propriétaire de la nature. Ça, ça fait référence à la phrase de, de Descartes, qui a utilisé cette formule déjà, que l'homme doit se, propri, se comporter comme propriétaire de la nature. Et notamment, je veux dire, même d'un point de vue, entre guillemets, écologiste, il faut faire très attention avec ça, parce que non, normalement on ne devrait même pas parler d'écologie, parce que... Comment dire, toute économie, toute pratique économique rationnelle vise à utiliser au mieux son environnement et donc à le, à le détruire, quoi, tout bêtement. C'est justement un des problèmes de la pratique capitaliste, c'est qu'elle elle peut détruire, elle peut aller jusqu'à détruire l'appropriation privée, si vous voulez, n'a rien à faire de, du, derrière du, du, du, du problème collectif que ça peut poser. Donc, euh, voilà, vous avez compris, hein, cette idée très importante de, pour euh, maîtriser son environnement, il faut qu'on se comporte en propriétaire de la nature. Ce qui n'est pas forcément, enfin, euh, comme propriétaire, pardon, de la nature. Euh, voilà, il faut donc euh, en prendre la responsabilité, aussi bête que ça, et pas euh, justement laisser euh, la, aussi la nature euh, dans ses processus. Voilà, je, je vais insister peut-être là-dessus encore quelques secondes, mais... Euh, les fétichistes de, de la nature considèrent la nature uniquement comme si c'était un beau jardin où tout se passe bien, il y a des petits oiseaux qui chantent. Très bien, ça existe. Et j'adore moi me promener dans la nature, etc. Enfin, dans la nature qui n'est plus forcément très naturelle chez nous. Hein, les forêts qui poussent là où j'habite, où les gens ont l'impression de se promener dans la nature, ces forêts n'ont pu pousser que parce qu'il y a eu un travail humain qui a, qui a construit des murettes qui a pu retenir la terre et qui fait que ces arbres ont pu pousser. Sans ce travail humain, pas de, pas de murette, la terre se barre et ça serait des collines désertiques ou semi-désertiques avec très peu d'arbres. Voilà, et donc dans ma région, par exemple, on a des forêts parce qu'il y a eu du travail humain. Et c'est tout. Euh, donc ce qu'on appelle nature n'est pas si naturel que ça, au sens où elle est aussi le fruit d'un travail de l'homme. Voilà. Et euh, il se trouve que si vous parlez de la nature et que vous regardez réellement à l'échelle de l'univers ce que c'est que la nature, vous constatez que si on ne prend rien que le système solaire, la vie est présente, et c'est rien du tout. Ça n'est même, même, pas, même pas chiffrable, la place de la vie dans un système comme le système solaire. Vu que la vie, par exemple, n'est présente que sur Terre, et si elle est présente sur d'autres planètes, c'est a priori, de ce que l'on sait, en des quantités pas forcément très, très importantes, même s'il y a des possibilités qu'il y en ait dans l'atmosphère de Vénus ou euh, sur, dans des zones très précises, sur Mars, etc. Enfin, voilà, il y a quelques petites pistes mais dont on n'est absolument pas certain et qui restent très fragiles, très euh, petites en quantité. Donc, essentiellement, la vie n'est présente dans notre système que sur, la, sur Terre et sur Terre que sur la surface terrestre et sur une couche, mais vraiment très, très fine et sur une partie seulement de cette surface terrestre, d'accord Donc en fait c'est rien du tout, la nature est particulièrement hostile à la vie, particulièrement hostile. Hein L'espace n'est pas, euh, euh, pas, un, euh, c'est quelque chose de parfaitement naturel, c'est quelque chose de parfaitement hostile à la vie. Et donc c'est bien le travail de l'homme, au contraire, qui potentiellement fait, fait partie des, des, des possibilités de ce qui, ce qui peut développer la vie et rendre la vie possible contre la nature, contre les tendances naturelles de la nature à ne pas euh, lui faciliter, j'ai envie de dire, la vie, euh, <rire> si on peut dire ça comme ça. Voilà, donc ce n'est pas un antinaturel. Enfin, voilà. Du coup, je pense que je peux répondre à mon temps Sacha, et s'il y a des choses à ajouter à ce que j'ai dit, vous le ferez. Il demande, est-ce que la source de la richesse, c'est-à-dire euh, de la valeur d'usage, est à la fois dans la nature et dans le travail humain Bien, euh, Oui, clairement, enfin, euh, par exemple, dans la nature, on peut par exemple trouver euh, je sais pas, des gisements de pétrole, ça c'est une valeur d'usage qui existe déjà, qu'on va pouvoir utiliser. Et après, il y a le travail humain qui produit des valeurs d'usage. Par exemple, je trouve du bois. Par le travail, on le transforme, on fait une chaise ou une table. Le travail humain a produit une valeur d'usage. Oui, c'est deux sources de, de richesses qui sont dans la nature et dans le travail humain. En fait. Mais justement, ça permet de rebondir sur euh, cette phrase de Marx, donc, qui fait référence explicitement à Descartes, euh, quand il comme possesseur de la nature. et Descartes est dit comme maître et possesseur. Mais il faut avoir conscience que chez, chez Descartes, quand il parlait de ça, il bon, y a, a l'aspect la, pratique, mais c'est surtout Descartes dans l'aspect de, la, de la connaissance. C'est-à-dire ne plus être dominé par la nature comme face à des événements qu'on ne peut pas comprendre, qui sont mystiques, qui nous dépassent, mais plutôt par notre activité rationnelle, d'ordonner, de, de, de, de comprendre la, euh, ce qui se produit, de dénoncer des lois qui nous permettront de ne plus être dominés par les événements, mais au contraire de les dominer, parce que c'est nous-mêmes qui allons les déterminer. Et ça, c'est euh, chez Descartes. Et chez Marx, bien sûr, il reprend ça, et il y ajoute aussi toute la dimension pratique qui consiste à, ben, par le, justement, par le travail humain, par... Euh, ou par la praxis, à, à ordonner un monde qui n'a pas d'ordre au départ. Parce que c'est souvent un, un truc qu'on retrouve dans les, dans les questions écologistes aujourd'hui, bon, qui viennent de, de sources beaucoup plus anciennes, qui sont le, bon, les gens paganistes ou tout comme ça, qui avaient leur raison d'être avant, mais qui aujourd'hui, c'est clairement réactionnaire. C'est en fait de, de prétendre qu'il y a un ordre dans la nature dans lequel nous, bon, on devrait s'inscrire et que notre place est déjà donnée. Et, et c'est là où il faut comprendre que cette vision est totalement fausse. puisque tant qu'il n'y le, le, a pas d'humanité qui apparaît, la nature, c'est un, un, un vaste chaos, en fait. Et c'est qu'à qu partir que le, du moment où l'homme apparaît qu'on peut énoncer, euh, ben justement, un, un certain ordre et, euh, et dépasser cette, euh, cette domination, euh, enfin, on va dire ce chaos qu'est la nature. parce que, elle est, comme l'a dit Jérémy, la nature, euh, à la base, c'est euh, souvent une négation de la vie. C'est-à-dire que la vie, c'est très marginale dans la nature, alors, bien sûr, ça reste un produit naturel, mais une néga... une... la vie est marginale. Et s'il n'y a pas un travail humain et un monde proprement humain qui, se... qui fait face à la nature, on, est tout simplement... on va être nié par la nature on est détruit. Donc, en fait, il voilà, faut avoir ces choses-là en tête. Et ça ne veut pas dire, comme bien sûr a dit Jérémy, qu'il faut détruire la nature ou l'environnement, ce qui n'a aucun sens. Mais déjà, quand on parle de nature sur Terre, faut il avoir... faut savoir de quoi on parle. Parce que souvent, quand on parle de nature, en fait, on parle d'un environnement qui a été transformé par les hommes, qui est... ce qui n'est déjà pas la nature et on peut l'apprécier justement, cet environnement, que parce qu'il y a eu un travail humain. Oui, euh, sur euh, ce qui est écrit lorsqu'il dit euh, « L'être humain qui ne possède d'autres propriétés que sa force de travail est nécessaire de société dans toute culture, esclave des autres hommes, qui se seront faits les possesseurs des conditions objectives du travail. Il ne peut travailler qu'avec leur permission. » C'est exactement euh, ce que ne cesse de répéter euh, Bernard Friot dans ses travaux sur euh, le euh, dirigeant. dirigeante, c'est une classe qui dirige dirige le travail et qui choisit la définition du travail en nous posant comme producteurs et en n'attendant pas en fait, d'être reconnus par la bourgeoisie en tant que telle, en attendant de nous insérer dans un marché du travail, ce qui devient de plus en plus compliqué. Donc, euh, et c'est assez de, de communiste euh, ni à, à Frio euh, son sa qualité de marxiste, euh, alors que là, il est, dans, dans ce qu'il dit, en fait, il est limite en train de paraphraser Marx. Et il dit aussi, frio ce que dit Marx également à cet endroit-là, c'est qu'il faut aussi maîtriser les conditions objectives, c'est-à-dire être propriétaire des moyens de production. Et les moyens de production, c'est à la fois, bien sûr, les machines, etc., mais c'est aussi la nature, d'accord Fait partie des, des moyens de production. Donc, c'est tout à fait ça, c'est exact. exact. Je, je souligne aussi que, donc, quand on lira le capital, vous verrez, il y a un passionnant chapitre sur le travail, c'est le chapitre 5 de Mémoire et dans lequel il va détailler tout ça vraiment de manière très intéressante et très détaillée c est, c est, c est, voilà. et il va distinguer trois choses, le travail les moyens de travail et l'objet du travail et là il en parle vite fait, il le dit si vous revenez au, au début d'un des paragraphes euh, il parle de ça le travail s'effectue avec les objets et les moyens appropriés Voilà. et donc euh, ces trois mots là de travail, moyen, objet euh, vont revenir, donc le moyen ça peut être l'outil D'accord, mais c'est pas que l'outil, hein, ça peut être aussi. Euh, euh, je vais pas rentrer trop dans les détails. Et l'objet du travail, c'est ce que le travail cherche à transformer. Et ce qui va être particulier dans le travail, c'est que c'est à la fois une association euh, d'une. Euh, il va. On, on peut d'ailleurs distinguer. Euh, voilà, dans le travail, euh, c'est que c'est à la fois l'association d'un projet conscient et d'une pratique. Voilà, c'est quelque chose que l'on verra, euh, qui peut des fois surprendre parce qu'on se dit bah, « Tiens, c'est marrant, quand il arrive au travail, il a l'air de dire que l'idée, c'est l'idée qui donne naissance au truc. » Mais en fait, il, il ne nie pas que ah, l'idée ne, ne germe pas, ne vient pas de, de nulle part. Ça, il, simplement, il ne l'évoque pas à cet endroit-là. Mais euh, clairement, dans le travail, il y a bien une association entre l'idée que d'une transformation qu'on souhaite réaliser et une pratique qui aboutit au résultat visé. Voilà. Donc en fait, euh, quelque chose qui serait une, tr une transformation que l'on ferait de la nature euh, qui ne serait pas consciente, enfin euh, d'un objet face à nous qui ne serait pas conscient, ce n'est pas un travail. Un travail, c'est quand il euh, y a euh, une conscience d'une action. Et euh, un, un travail qui n'aboutirait pas au résultat voulu, c'est un travail qui a, qui a raté. Donc, pour, euh, pour aller un petit peu vite sur ces notions-là, peut-être même trop vite, mais euh, euh, on va pouvoir continuer. Quelle conclusion devrait-on en attendre Évidemment, celle-ci. Puisque le travail est la source de toute richesse, nul dans la société ne peut s'approprier de richesse qui ne soit un produit du travail. Si on ne travaille pas soi-même, on vit du travail d'autrui, et on acquiert jusqu'à sa culture au prix du travail d'autrui. Au lieu de cela, les mots « et «comme introduisent et « comme » introduisent une seconde proposition, de façon à tirer de la seconde, et non de la première, la conséquence finale. Deuxième partie du paragraphe. Le travail utile n'est possible que dans la société et par la société. D'après la première proposition, le travail était la source de toute richesse et de toute civilisation, donc pas non plus de société possible sans travail. Et voilà que nous apprenons, au contraire, qu'il n'y a pas de travail utile possible sans société. On aurait pu dire aussi bien que c'est dans la société qu'un travail inutile et même nuisible pour la collectivité peut devenir une branche d'industrie, que c'est seulement dans la société qu'on peut vivre de l'oisiveté, etc. etc. En bref, recopier tout Rousseau. Voilà ce petit paragraphe est intéressant. Alors je le mets en rapport aujourd'hui avec le travail de, je vous ai déjà dit, hein, il est décédé il n'y a pas très longtemps, c'est David Graeber euh, qui a écrit un petit ouvrage, euh, deux de petits ouvrages que je peux vous recommander, même si lui n'a pas du tout un angle marxiste et qui a donc de très très grosses limites à ce qu'il dit. Cela dit, il y a plein de choses très intelligentes dans son travail et c'est très agréable à lire. Il est vraiment, euh, j'ai envie de dire, sympathique à lire. <rire> donc les deux ouvrages en question sont « Bureaucratie » et euh, « Bullshit Job ». Bullshit job. Bon, le, le défaut qu'on peut dire sur le bullshit job, c'est que il ne prend qu'un point de vue subjectif, c'est-à-dire le point de vue des individus sur leur travail, donc des individus qui vont considérer ou non que leur travail est un bullshit job, et il ne va pas chercher à en trouver une, une définition objective. Donc ça, c'est un peu un, quelque chose qu'on peut regretter, mais c'est lié à son approche. Euh, euh, voilà, il n'est pas marxiste, hein, je vous le dis, il, est, il peut apporter des choses intéressantes, mais il n'est pas marxiste. Et cela dit, voilà, cette, euh, ce petit ouvrage de Bullshit Job bah, euh, euh, insiste sur ça, sur, euh, sur le fait que, euh, et, et l'ouvrage sur la bureaucratie aussi en réalité, euh, tous les deux insistent sur le fait qu'on arrive dans un système dans lequel le, le travail inutile devient presque dominant euh, quantitativement sur le, le travail productif, le travail utile, euh, voilà. Et donc il y a tout un pan immense actuellement dans cette société capitaliste de, du, du, du travail qui est employé euh, à, euh, à des tâches qui, qui pourraient tout à fait être euh, cessées. Euh. On, a, on a pu le voir d'ailleurs un petit peu euh, partiellement pendant la, la phase de confinement où euh, finalement euh, on a pu voir une partie des, des services réellement essentiels à, au fonctionnement de la nation et euh, on a pu voir tout un tas de, de, de, de services qui, par contre, eux, étaient, euh, ne l'étaient pas et euh, ont pu être arrêtés ou euh, partiellement suspendus. Voilà. On a pu voir l'utilité aussi de... Par, par défaut aussi, on a pu aussi voir euh, que certaines activités qui ont été arrêtées, du coup, euh, on a pu aussi voir leur utilité par, par leur manque, d'accord voilà, c'est par, par exemple sur l'aspect. Euh, je me souviens, c'est pas. Il um, y, y a beaucoup de problèmes dans l'éducation nationale et beaucoup de choses qui, qui sont à améliorer et tout ça. Hein. Je, justement, je vais. il y aurait beaucoup de bullshit job dans ce qu'on y fait. Mais cependant, par exemple, il y a beaucoup de gens qui, ceux, qui euh, vous, vous aviez ces phrases pour le résumer, qui disaient, ah ben, bah, euh, euh, maintenant que ça fait une semaine là, que j'ai les enfants à la maison, je, je suis favorable à ce qu'on augmente les professeurs parce que je me rends compte de leur utilité. Il y avait des phrases de ce genre-là quoi, qui, qui avaient euh, commencé à fleurir. Voilà. voilà, bon, je, je clôt là-dessus. Mais euh, le travail inutile, donc bien sûr, euh, c'est clairement aujourd'hui le développement de la société capitaliste amène aujourd'hui un développement de, de travaux inutiles et qui, bizarrement, sont parmi les plus rémunérés et les plus protégés. Voilà, c'est-à-dire que si vous voulez un travail sûr aujourd'hui, parfois, il vaut mieux chercher à travailler dans ces travaux inutiles et si vous travaillez sur les travaux utiles, au contraire, vous allez être précarisé, menacé, avoir des conditions de, de salaire qui peuvent être plus, plus dégradées. Pas toujours, hein, ce n'est pas, pas systématique. Hein, par exemple, les ingénieurs peuvent rester très utiles, fabriquer des ponts, etc. Par exemple, là, dans la Vésubie, il va falloir reconstruire des ponts, etc. Les ingénieurs qui vont travailler à ça vont être particulièrement utiles et particulièrement bien rémunérés. Donc, vous voyez que ce n'est pas systématique. Mais cela dit, par exemple, les ouvriers qui vont réaliser ces travaux-là, peut-être, seront sans doute... Peut-être que, peut que même un grand nombre, de ces, un nombre, euh, enfin, certains de ces ouvriers, seront des sans-papiers que la France refuse euh, aujourd'hui d'accueillir et qui sont à cet endroit-là et qui ont subi les intempéries sans aucune protection. Voilà, pour vous donner un peu un, parmi ces paradoxes. « Et qu'est-ce qu'un travail utile Ce ne peut être que le travail qui produit l'effet utile visé. Un sauvage, et l'homme est un sauvage après qu'il a cessé d'être un singe, qui abat une bête d'un coup de pierre, qui récolte des fruits, etc., accomplit un travail utile. Troisièmement, la conclusion. Et parce que le travail utile n'est possible que dans et par la société, ce que rapporte le travail appartient intégralement, par droit égal, à tous les membres de la société. Belle conclusion. Si le travail utile n'est possible que dans et par la société, le produit du travail appartient à la société. Et au travailleur individuel, il ne revient que ce qui n'est pas nécessaire au maintien de la société comme condition du travail. En fait, à chaque époque, cette proposition a été mise en avant par les champions de l'ordre social existant. Viennent d'abord les prétentions du gouvernement avec tout ce qui s'y rattache, car le gouvernement est l'organe social chargé du maintien de l'ordre social. Puis viennent les prétentions des diverses sortes de propriétés privées, car les diverses sortes de propriétés privées sont les bases de la société, etc. On voit qu'on peut tourner ce type de phrase creuse dans tous les sens. Il n'y a de lien logique entre la première et la seconde partie du paragraphe que dans la version suivante. Le travail n'est la source de la richesse et de la civilisation qu'en tant qu'il est un travail social, ou, si heureux, ou ce qui revient au même, s'il s'accomplit dans et par la société. Cette proposition est incontestablement exacte, car si le travail isolé à supposé que ses conditions matérielles soient réalisées, peut produire les valeurs d'usage, il ne peut produire ni richesse ni civilisation. Mais l'autre proposition est tout aussi incontestable. Au fur et à mesure que le travail se socialise en se développant et devient ainsi source de richesse et de civilisation, c'est la pauvreté et l'ensauvagement qui vont se développant chez le travailleur, la richesse et la civilisation étant du côté du non-travailleur. Telle est la loi de toute l'histoire jusqu'à nos jours. Il fallait donc, au lieu de faire des phrases générales sur le travail et la société, mettre en évidence la manière dont, dans la société capitaliste actuelle, sont finalement créées les conditions matérielles et autres qui donnent aux travailleurs la capacité de rompre avec cette malédiction historique et les, con et les y contraignent. Mais en fait, tout ce paragraphe, qui manque autant de style que de contenu, n'est là que pour qu'on puisse inscrire comme mot d'ordre en haut du drapeau du parti la formule lasalienne du produit intégral du travail. Je reviendrai plus loin sur le produit du travail, le droit égal, etc. Car la même chose reparaît donc sous une autre forme un peu différente. Ok. Euh, voilà, donc la première partie. Éventuellement, s'il y a besoin, bon, on peut commenter. De... Je pense que là, pour moi, on peut passer. Mais euh, voilà, il y a juste peut-être à soulever le... ce que j'ai souligné en jaune. Hein, euh, euh... Que mettre en évidence la manière dont la société capitaliste actuelle, euh, voilà, c'est rappeler que la société capitaliste actuelle, en développant les forces productives, donc la population, euh, les te des technologies, euh, des, euh, euh, des villes, des infrastructures, etc., en développant tout ça, la société capitaliste, en fait, prépare, euh, euh, crée les conditions matérielles qui permettent aux travailleurs donc, de, de rompre avec leur, euh, leur, leur, leur exploitation. Voilà. Euh, bon, là, c'est dit de manière un petit peu sans, sans éléments de preuve, sans éléments de, de détails, mais euh, c'est quelque chose qu'on qu retrouvera toujours euh, et qu'on retrouvera un peu plus loin dans le texte parce que Marx rappellera, contrairement à une des, des phrases du texte, que les, les, les capitalistes euh, ont, ont été euh, et sont toujours, en, dans certaines fractions de leur classe, révolutionnaires. D'accord Donc ne serait-ce que parce qu'il ben, y a toujours de nouveaux capitalistes qui, par exemple, vont avoir intérêt à des. À, vont, vont développer des, des progrès technologiques, qui vont faire sauter, c'est par exemple le cas avec les nouvelles technologies au fur et à mesure qu'elles arrivent, qui vont faire sauter des capitalistes anciens. Et le, le pouvoir de, de capitaliste plus ancien. Parce que souvent, par simplification, on veut dire que toutes les autres classes sont réactionnaires ou que tous les capitalistes sont forcément réactionnaires. Or, euh, il faut rentrer dans un niveau de détail euh, peut-être des fois un petit peu plus euh, complexe et ouvert et pas, ton, pas se limiter à une sociologie, euh, comme on pourrait dire, euh, vite fait, quoi, euh, qui veut vite mettre les gens dans les boîtes et euh, dire, euh, voilà, tu es ceci, donc tu, es, tu penses comme ça automatiquement, donc tu fais automatiquement cela, et donc voilà, toi, hop, au peloton d'exécution, c'est Bon, c'est bien sûr plus compliqué que ça. Dans la société actuelle, les moyens de travail sont le monopole de la classe capitaliste. La dépendance qui en résulte pour la classe ouvrière est la source de la misère et de l'asservissement sous toutes ses formes. Alors, phrase... juste avant que tu le lises la suite, je pense que si vous lisez ça, ça a l'air correct comme formulation. Je ne sais pas si vous voyez d'objection immédiatement à cette phrase-là. Dans la société actuelle, les moyens de travail sont le monopole de la classe capitaliste, ok la dépendance qui en résulte pour la classe ouvrière est la source de la misère et de l'asservissement sous toutes ses formes. Ça paraît euh, cohérent, bon, euh, voilà, Marx va quand même trouver à y redire. Et on va voir si c'est utile ou pas ce qu'il va ajouter. Donc, vas-y. La phrase empruntée au statut de l'international est fausse sous cette forme améliorée. Dans la société actuelle, les moyens de travail sont le monopole des propriétaires fonciers, le monopole de la propriété foncière et même la base du monopole capitaliste, et des capitalistes. Dans le passage en question, les statuts de l'international ne nomment ni l'une ni l'autre classe monopoliste. On parle de monopole des moyens de travail, c'est-à-dire des sources de la vie. La précision « source de la vie » montre suffisamment que la terre et le sol sont compris dans les moyens de travail. On a introduit cette rectification parce que la salle, pour des raisons que tout le monde connaît aujourd'hui, attaquait seulement la classe capitaliste et non les propriétaires fonciers. En Angleterre, le capitaliste n'est la plupart du temps même pas propriétaire du sol sur lequel est bâtit sa fabrique. Voilà, donc vous avez vu hein, la remarque, ça paraissait parfait, parfaitement complet et génial, ce, ce, ce petit passage. Puis en fait, non, il montre très vite, ben bah non, euh, les moyens de travail, il n'y a pas que la classe capitaliste qui les détient. Il y a, euh, a d'autres classes qui détiennent des moyens de travail, donc notamment les propriétaires fonciers. Alors certes... Euh, Aujourd'hui on a tendance à les confondre pour tout un tas de raisons euh, mais en réalité c'est bien deux, deux choses différentes. D'ailleurs Marx de, euh, prévoyait de, leur, euh, leur cons, de consacrer un volume au capital, un volume à la propriété foncière parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. On a quand même des traces, de qui, enfin plus que des traces, hein, euh, on a quand même une très bonne idée de ce qu'il qu avait à dire sur la propriété foncière même si il se trouve, donc je vous ai déjà expliqué, hein, le capital euh, qui était prévu c'était quatre livres. Un premier livre sur euh, la production, donc c'est celui qu'on va lire. Un deuxième livre sur la circulation, le process de circulation. Je m'étends pas plus dessus, euh, je, voilà, mais c est, c est, on expliquera ça plus tard dans la lecture. Un troisième livre sur le process d'ensemble, c'est-à-dire qui, euh, qui euh, comprend la euh, production et la circulation et donc les conséquences que ça, ça génère, donc notamment les crises, etc et un quatrième livre sur le, globalement l'histoire de la pensée, une critique de l'histoire de la pensée euh, donc euh, sur ces questions-là. Donc en gros, toute la première, les trois premiers livres sur la, la, la pratique réelle, et la, le quatrième livre sur l'idée que les, euh, les, les économistes s'en sont faits, pour bon, aller vite. Et donc il, devait, il a fait ce travail-là, et il se trouve que notamment dans le livre 3, il y a de nombreux passages qui expliquent, qui parlent de cette propriété foncière. Donc on ne le lira pas cette année du tout. Hein. On ira le livre 1 et si on arrive, enfin on avancera considérablement dans le livre 1. Donc on abordera très très peu ces questions de propriété foncière, mais cela dit, elles ont une importance considérable, y compris aujourd'hui. D'accord Même si la propriété foncière a quelque part connu des, des extensions. Par exemple aujourd'hui, je ne sais pas si quand on est propriétaire de domaines et qu'on loue les, les domaines sur internet, ce n'est peut-être pas le meilleur exemple, mais voilà, quand on, on est dans ce genre de cadre-là, il y a peut-être des, des situations qui sont intermédiaires ou une situation nouvelle entre la propriété foncière et la propriété capitaliste. Voilà. Donc pour aller vite sur ces, sur ces questions-là. Petit mot sur la salle que je dois vous ajouter. En fait, Marx et Engels ont eu des soupçons sur La Salle, des soupçons de, de collusion avec le pouvoir en allemand. Or, le pouvoir allemand était proche des propriétaires fonciers. C'est pour ça qu'il y a cette phrase-là, quand il dit on... des raisons que tout le monde connaît aujourd'hui. Alors, en fait, Marx et Engels, quand ils écrivent ça, ne connaissent pas encore vraiment toutes les raisons de La Salle, mais a été découvert au XXe siècle une correspondance que La Salle entretenait avec Bismarck. La salle reste un révolutionnaire, reste quelqu'un d'engagé de, dans son camp. Hein. Ça n'est pas un traître, euh, mais clairement, il a, euh, voilà, il, il a euh, en partie collaboré, on va dire, avec, avec Bismarck. Bah, C'est peut-être un peu dit de manière exagérée, comme je l'ai dit, mais il a, il a, euh, il avait une croyance un peu hegelienne dans le fait que l'État allemand était quand même un, une incarnation de l'intérêt général. Voilà, pour aller vite. Donc ça, c'est un truc qui oppose clairement Lassalle et Marx. Hein. Et d'ailleurs, vous le verrez dans la fin du texte. Alors ça, il se trouve que Engels et Marx ne le savaient pas, mais ils avaient des soupçons, de, ils avaient des soupçons là-dessus. Mais quand ça a été révélé plus tard, en fait, ça a confirmé les soupçons et la distance qu'ils avaient vis-à-vis -vis de lui. Donc c'est assez ce que je veux souligner peut être ici. Mais là, c'est plus un côté, c'est pas très scientifique. Mais on peut admirer leur capacité à voir avec quelques détails à bien percevoir la réalité d'un phénomène, et notamment là, à bien percevoir avec très peu de détails sur la salle, qu'il y avait un problème avec lui. Alors que très sincèrement, euh, moi, ça me pour dans ce que j'ai lu de la salle, j'étais incapable de voir euh, les choses qu'ils ont percutées. Qu percuté. L'émancipation voilà. bon. du travail exige d'élever les moyens de travail au statut de bien commun de la société et de régler l'ensemble du travail sur un mode coopératif avec répartition équitable de l'apport du travail. Élever les moyens de travail au statut de bien commun, cela veut certainement dire « transformer en bien commun ». Mais ceci seulement en passant. Qu'est-ce que l'apport du travail Ce que produit le travail ou bien sa valeur Et dans ce dernier cas, s'agit-il de la valeur totale du produit ou seulement de la fraction de valeur que le travail a ajoutée à la valeur des moyens de production utilisés Apport du travail est une notion floue que la salle a mis à la place de concepts économiques précis. Qu'est-ce qu'une répartition équitable les bourgeois ne soutiennent-ils pas que la répartition actuelle est équitable Et n'est-elle pas effectivement, sur la, sur la base du mode de production actuel la seule répartition équitable Les rapports économiques sont-ils réglés par des concepts juridiques Ou au contraire, est-ce que ce ne sont pas les rapports juridiques qui naissent des rapports économiques Les adeptes des sectes socialistes n'ont-ils pas également les représentations les plus diverses de ce qu'est une répartition équitable pour savoir ce qu'il faut, dans ce cas, se représenter sous l'expression creuse « répartition équitable », il faut la mettre en regard avec le premier paragraphe. L'expression suppose une société où les moyens de travail sont un bien commun et le travail collectif est régulé de façon communautaire. Dans le premier paragraphe, nous voyons que tous les membres de la société ont également droit à l'intégralité du produit du travail. Tous les membres de la société, même ceux qui ne travaillent pas, que devient alors l'intégralité du produit du travail les seuls membres de la société qui travaillent, que devient alors le droit égal de tous les membres de la société Mais tous les membres de la société et le droit égal ne sont à l'évidence que des façons de parler. Le fond consiste en ceci que, dans ces sociétés communistes, chaque travailleur doit recevoir, à la mode la l'apport intégral du travail. Si nous prenons les termes « apport du travail » au sens de « produit du travail », alors l'apport coopératif du travail est la totalité de ce qui est produit en société. Il faudra en défalquer, premièrement, ce qui couvre le remplacement des moyens de production utilisés, deuxièmement, une fraction supplémentaire pour étendre la production, troisièmement, un fonds de réserve ou d'assurance contre les accidents, les perturbations dues à des phénomènes naturels, etc. Ces défalcations sur le produit intégral du travail sont une nécessité économique et leur importance doit être estimée en fonction des moyens et des forces présentes. On peut les calculer partiellement grâce au calcul des probabilités, mais en aucune façon sur la base de la justice. Reste l'autre partie du produit total qui est destinée à servir de moyen de consommation. Mais avant de procéder à la répartition individuelle, il faut encore retrancher, premièrement, les frais généraux de gestion qui ne relèvent pas directement de la production. Cette partie-là se trouve d'emblée considérablement réduite par rapport à ce qui se passe dans la société actuelle, et elle diminue à mesure que se développe la société nouvelle. Deuxièmement, ce qui est destiné à la satisfaction des besoins de la communauté, comme les écoles, les institutions sanitaires, etc. Cette fraction gagne d'emblée en importance par rapport à ce qui se passe dans la société actuelle, et cette importance s'accroît à mesure que se développe la société nouvelle. Troisièmement, le fonds pour ceux qui ne sont pas en mesure de travailler, etc. En bref, ce qui relève aujourd'hui de l'assistance officielle aux pauvres. Ce n'est qu'après cela qu'on peut en venir à la seule répartition que le programme, sous l'influence la salienne, envisage de, sa... de façon bornée, c'est-à-dire à cette partie des moyens de consommation et répartie entre les individus producteurs de la collectivité. L'apport intégral du travail s'est d'ores et déjà insidieusement transformé en apport réduit, bien que ce qui a enlevé au producteur en sa qualité d'individu lui revienne directement ou indirectement en sa qualité de membre de la société. Ok, on va mettre une pause ici. Donc euh... J'espère que, que le, la partie qu'on a lue est, est, vous apparaît assez claire. Tout d'abord, je rappelle, il montre bien, euh, Marx, que ce n'est pas qu'en en fait le droit d'une époque est la conséquence des rapports économiques. Et qu'en fait, si on s'amusait à mettre un droit euh, qui ne correspondait pas aux rapports économiques en vigueur, euh, ce droit serait soit non appliqué, soit euh, générerait euh, des... Euh, des, des tensions sociales qui mèneraient euh, donc, soit à une, une révolution si c'est un droit qui est réactionnaire ou par exemple on rétablit la monarchie ou la féodalité alors que les conditions de production n'y sont plus du tout adaptées, euh, soit contre-révolutionnaire si on s'amusait à, à mettre trop vite en avant un droit, euh, si on peut dire ça comme ça, parce que vous verrez que Marx va Marx critiquer ce genre de choses-là, mais si on s'amusait à mettre en avant un droit socialiste qui ne correspond pas euh, qui est trop, au, au, trop en avance et qui ne correspondrait pas au, au rapport de production du, de, de l'époque, ça, ça pourrait faciliter l'apparition d'une contre-révolution. Voilà. Que, au passage, vu qu'on a parlé de la Chine, ça fait partie des choses sur lesquelles la Chine est justement très avance vraiment de manière peut-être trop prudente, mais en tout cas très prudente. Voilà. Ils ont euh, eu l'expérience de la période Mao qui a été très, très intéressante, très progressiste, il ne des... faut, faut pas ne voir que le noir ou que le blanc, hein. c'est utile de, de, de voir le, le progrès qui a été réalisé quand même dans cette époque-là, et euh, tout autant que de, de comprendre les, les mécanismes des, des, des, des, des, de ce qui a posé problème. Hein. Euh, voilà. Mais euh, clairement, le, donc, il y a une, une leçon qui a été tirée de ça, c'est qu'ils bah, ont voulu aller trop vite sur certains points, et qu'ils ils, ils ont, euh, ont failli tout foutre en l'air, voilà pour aller vite. Donc voilà, il, faut, une, il faut, faut trouver à chaque fois le comportement adapté. Ça nécessite de bien comprendre la situation, bien sûr, etc., etc. Mais donc, il faut faire attention. La, la révolution ne se fait pas par le droit, d'accord Ça, c'est un truc très important. Le droit a sa place dedans, mais ce n'est pas euh, par le droit, pas plus que par les élections qu'on fait une, une révolution. Et bien qu'à chaque fois, il soit des ingrédients de la recette, d'accord Puissent être des ingrédients de la recette, voilà. Ah, ensuite, euh, bah vient toute une partie sur, euh, bah, voilà. il y a le produit du travail, le produit de la société. On a euh, créé des richesses, enfin euh, de, on a euh, créé des richesses au sens avec les limites hein, qu'on a vues tout à l'heure, hein, euh, c'est pas que le travail, mais voilà, peu importe. Il y a donc des, des richesses qui ont été produites ou qui sont accessibles. Ces richesses produites ou accessibles, il faut maintenant les, répa les, euh, les, les répartir, mais avant de pouvoir les répartir, Marx nous fait la liste de choses qui sont... Alors ça, c'est inévitable. C'est-à-dire que là, quand vous êtes dans le socialisme, vous avez toujours toutes ces choses-là à faire. D'accord Ça a été de... très... Sur l'expérience de l'Union soviétique, par exemple, de... tous ces... ces points qui sont listés ont été... faisaient partie de la planification et, et faisaient de la partie de la planification pas parce que les économistes soviétiques voulaient que ça en fasse partie. Hein. C'est parce qu'ils étaient contraints. Pas... C'est le réel qui <rire> fait que une partie de la production doit servir à remplacer les moyens de production qui ont, euh, qui ont été utilisés. Qu'une partie de la production doit servir à étendre les capacités productives. Euh, Qu'une partie de la production doit servir à, à se prémunir des accidents ou des, des aléas. D'accord Les fonds d'assurance. Notamment, vous avez bien vu que la, la sécurité sociale rentre dans ce type de fonds d'assurance, même si elle ne concerne que le le, le facteur production-travail. Elle ne concerne pas encore, euh, avec ce qui a été conquis aujourd'hui, hein, elle ne concerne pas encore le, les autres moyens de production, mais euh, les propositions, notamment de, de Bernard Friot, vont tout à fait dans le sens euh, d'une gestion de l'investissement, y compris euh, par euh, un mécanisme type sécurité sociale. Et, euh, et là, ça serait, euh, à n'en pas douter, clairement une, une révolution beaucoup plus puissante encore, beaucoup plus, qui ira encore beaucoup plus loin que la, la sécurité sociale, euh, si on avait le contrôle, si les, les travailleurs avaient le contrôle de, de l'investissement. D'accord Parce que ben, du coup, vous voyez que ça, ça leur donnerait un, une, une, une maîtrise sur les conditions objectives du travail et donc une maîtrise sur le travail lui-même. Et ils pourraient émanciper par là le travail et, les tra et surtout les travailleurs parce que c'est ça l'enjeu. Voilà. Et, euh, et donc, donc je reprends après les trois dernières propositions. Il dit, bah, avant, une fois qu'on a défalqué tout ça, toutes ces, euh, ces dépenses un peu euh, collectives, avant qu'on répartisse individuellement les fruits du travail, il reste encore à retirer trois choses, tout ce qui concerne les frais de gestion. Et là, il dit, dans une société socialiste, ces frais de gestion auraient tendance à diminuer. Donc, par exemple, parce que dans une société socialiste, il n'y a pas euh, une police séparée, il y, a pas, il y a tout un tas de choses liées à la division du travail, à la bureaucratisation capitaliste qui pourraient, dispara qui pourraient disparaître. Je passe les détails du pourquoi, du comment, mais euh, ça me paraît assez crédible, cette euh, proposition de Marx. Euh, deuxièmement, euh, les écoles, les institutions sanitaires, etc., ça au contraire, ça euh, tendrait à, euh, à, à gonfler. Donc euh, ça, on peut le suivre hein, là-dessus aussi, se dire que dans une société socialiste, une société communiste, l'importance accordée à la santé des êtres humains, à leur formation, etc., augmenterait, bien entendu. Et enfin, un fonds pour tous ceux qui ne sont pas en mesure de travailler, parce que, que ce soit par l'âge ou par la, la maladie, ou par d'autres conditions, ou parce que, on, par exemple, on est en période de. de euh, voilà, je ne sais pas quoi. Même quand on n'est euh, donc pas en mesure de d'appliquer une force de travail consciente pour modifier les objets qui nous entourent, ben même quand on n'est pas dans ces conditions-là, on doit être maintenu dans des conditions d'existence correctes. Quoi. Et donc, il faut un fond pour il faut affecter une partie de la production à ça. Ok, donc voilà ça, et il insiste bien là-dessus. En gros, quasiment, quelle que soit la société dans laquelle vous êtes, que ce soit le capitalisme, le féodalisme ou le communisme, euh, voilà, ça, c'est tout le temps. Voilà. Tu as un truc à dire sur Hegel, vas-y. Euh, on ne finira pas forcément le texte, mais, mais le, le principe, c'est qu'on est qu on ait entamé la lecture, qu'on ait lu des choses suffisamment intéressantes. Si vous le souhaitez, on peut finir ce texte la semaine prochaine, ça peut valoir le coup. Moi, je ne suis pas pressé, hein, je préfère... Euh, voilà. Mais euh, voilà, on peut aussi se dire que le début de ce qu'on a lu suffit pour que bah, vous puissiez finir la lecture seul, en ayant bien un regard euh, attentif. Voilà, donc vas-y pour Hegel, ce que tu as à dire sur Hegel, Bastien. Non, non, mais c'était un détail, hein, mais c'est euh, parce qu'en fait, souvent, enfin, on a, souvent, on peut prêter à Hegel avec, par exemple, la formule de ce qui est rationnel et réel et ce qui est réel et rationnel, je ne sais plus si c'était dans le sens, mais enfin voilà, et du coup, vu que l'État prussien est, ben, forcément, il est rationnel, enfin, je veux dire, ça, c'est une lecture de Hegel qui, euh, qui est déjà une déformation, et, et voilà, je ne veux pas trop entrer dans les détails, mais euh, faut, faut il voilà, voilà, faut faire attention avec Hegel, puisque lui -même, Marx lui-même dit, euh, dans, je crois que dans la postface à, à la seconde édition du Capital, où euh, il dit bien que Hegel, c'est grâce à son quiproquo qui déforme la dialectique, mais ça veut dire que, voilà, là, quand il parle de quiproquo, il dit bien qu'il faut faire attention quand on, quand on lit Hegel, on, il peut y avoir des malentendus, parce que justement, euh, Hegel reste idéaliste, donc du coup, il peut y avoir des malentendus qui peuvent amener à, à faire de la dialectique hegelienne quelque chose de conservateur, alors qu'en fait, ça, ça ne l'est pas du tout. Voilà, c'est juste par rapport à ça. Très bien, très bien. On va se désintégrer l'expression « apport du travail », comme on a déjà vu se désintégrer l'expression « apport intégral du travail ». Au sein d'une société de forme coopérative fondée sur la possession commune des moyens de production, les producteurs n'échangent pas leurs produits. De même, le travail fourni pour obtenir les produits n'apparaît pas davantage ici comme valeur de ces produits, comme une qualité réelle qu'ils possèdent, puisque maintenant, au contraire de ce qui se passe dans la société capitaliste, les travaux individuels existent de façon immédiate, et non plus détournée, comme composante de la totalité du travail. L'expression « apport du travail » condamnable, même dans les conditions présentes, à cause de son ambiguïté, perd ainsi tout son sens. » Alors, petite interruption là, Je euh, vous notez que là, il vient de nous parler d'une société qui serait une société communiste, dans ce paragraphe. Dans une société qui serait une société communiste, donc, il n'y aurait plus de séparation, il n'y aurait plus de, de valeur Hein, la valeur, c'est la grande découverte de Marx en 1867, qui, qui nous prendra tout le premier chapitre dans le capital, hein, vous verrez, et même plus, parce que le reste du capital tourne autour de ça aussi. C'est fondamental pour le capital, la valeur. Mais dans une société communiste, et seulement dans une société communiste, la valeur euh, aurait euh, disparu sous sa forme marchande. Et, pourquoi Parce qu'il n'y aurait plus d'échanges. Il y aurait plus d'échanges dans la mesure où les, il n'y aurait plus une médiation. Le, voilà, c'est ce qu'il explique. Bon, je ne vais pas, pas m'étendre plus là-dessus, mais je vais juste signaler une, une erreur d'un courant qui, par ailleurs, peut apporter deux ou trois choses intéressantes. Hein, mais euh, le courant dit de la verte, verte critique, donc de la critique de la valeur, qui, lui, en gros, euh, part d'une du, du, du, version assez idéaliste pour aller vite euh, et qui dit que non que, que, en gros Marx euh, euh, se tromperait et que ce qu'il faudrait, c'est supprimer la valeur et que c'est comme ça qu'on pourrait faire la, la, la, la révolution, en quelque sorte. Et donc, il faudrait commencer par supprimer la monnaie, supprimer euh, les échanges, etc. Et que c'est comme ça qu'on euh, obtiendrait le, le communisme. Bon, donc ça, voilà, je vous laisse réfléchir là-dessus, éventuellement. Ça me paraît pas du tout euh, crédible, et, et c'est tout à fait contraire, en tout cas, à, au, également à ce que dit Marx. Alors, je le redis, hein, la parole de Marx n'est pas une parole d'évangile, hein, mais euh, peut-être que quand on suit ses raisonnements et qu'on on regarde le rapport que ça a avec le réel, on peut partager son, son, son point de vue, ce qui est mon cas. Et donc, cette euh, prétendue verte critique, pour moi, est complètement hors sol euh, de ce point de vue-là. La disparition de la valeur est une conséquence et pas du tout, un, pas du tout une méthode quoi, pour, pour aller vite. Voilà, donc on va, là, il, il va nous parler maintenant d'une société de type communiste et euh, aussi du cas de la transition, d'accord Donc, euh, voilà, c'est un, une partie assez intéressante. Et aussi, il va remettre en cause dans ce qui va arriver... Vous savez que très souvent, on va dire les communistes, c'est l'égalité. Ben, vous allez voir ce que c'est que les, le communisme. Est-ce que c'est vraiment l'égalité ou est-ce que c'est autre chose Parce que vous allez voir que peut-être que l'égalité, et ça, c'est un truc qui est très développé dans le capital, l'égalité, c'est plutôt, surtout quand elle concerne l'échange marchand, bizarrement, c'est plutôt une valeur qui va naître dans la société bourgeoise. D'accord on, on va le voir. Alors vas-y, continue. Après, c'est plus compliqué, hein. c'est pas égalité, pas égalité, vous allez voir, mais justement, les nuances qu'on va apporter permettent de mieux comprendre ça et de sortir justement de ce genre de caricature où on dit oui, mais vous, c'est que l'égalité. Ben, vous allez, oui, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Et euh, à l'inverse, euh... enfin bon, continuons. Ce à quoi nous avons affaire ici, c'est à une société communiste, donc pas telle qu'elle s'est développée à partir de ses propres fondements, mais au contraire, telle qu'elle vient de sortir de la société capitaliste. Elle porte encore les tâches de naissance de la vieille société du sein de laquelle elle est sortie à tous égards, économiques, moraux, intellectuels. Ainsi, chaque producteur pris séparément reçoit en retour, une fois les défaltations faites, exactement ce qu'il lui donne. Ce qu'il lui a donné, c'est son quantum individuel de travail. Par exemple, la journée sociale de travail consiste en la somme des heures individuelles de travail. Le temps de travail individuel du producteur pris séparément est la partie de la journée sociale de travail qu'il a fournie, la part qu'il y a pris. Il reçoit de la société une attestation disant qu'il a fourni tant et tant de travail après des comptes du travail effectué par les fonds communautaires et, avec cette attestation, il retire, retire aux stocks sociaux de moyens de consommation l'équivalent de ce que coûte sa quantité de travail. Le quantum de travail qu'il a donné à la société sous une forme, il le reçoit en retour de la société sous une autre forme. A l'évidence, règne ici le même principe que celui qui règle l'échange des marchandises, autant qu'il y échange de valeurs égales. Le contenu et la forme sont changés, puisque, les circonstances ayant changé, nul ne peut donner autre chose que son travail, et que, d'un autre côté, rien ne peut devenir la propriété de l'homme pris isolément que les moyens de production individuels de consommation. Mais en ce qui concerne le partage de ces derniers entre les producteurs isolés, règne le même principe que dans l'échange de marchandises équivalentes. On échange une quantité de travail sous une forme contre la même quantité sous une autre forme. Ok, petite pause ici. Voilà, donc là, il est en train de nous parler de ce que serait, ce que pourrait être une société socialiste, donc dans laquelle, en fait, on aurait enfin, ce qui n'est pas le cas dans une société capitaliste, hein, on pourrait le dire, euh, voilà, pour le dire vite, ce qui serait enfin le fait que le travailleur récupère l'équivalent de ce qu'il a apporté en travail, d'accord une fois, on le rappelle, défalcation faite de toutes les obligations sociales euh, et à l'investissement, à l'amortissement pour euh, renouveler les machines, etc. Tout ce qu'on a dit précédemment. Et simplement, cette fois, l'échange serait euh, vraiment égal parce que, euh, alors, Marx a montré dans Le Capital que l'échange est déjà égal dans la partie euh, dans le développement capitaliste. Mais comment dire euh, Enfin, peut, il peut l'être. Euh, là, en tout cas, ce qu'il y a de certitude, c'est qu'il sera vraiment égal. Et la particularité, c'est que ces échanges donc, normalement, quand on procède à un échange, même dans une société capitaliste, on procède à un échange d'équivalent, d'accord J'échange je, je deux bottes contre un sac de blé parce que je vais considérer que le, la valeur de deux bottes, c'est la même que un sac de blé. Si, sinon, je, je peux, a priori, il y a un problème dans l'échange. Et dans tous les cas, même si je considérais que deux bottes ne valent pas un sac de blé, mais que j'accepte cet échange, dans cet échange, il n'y aurait pas de création de valeur parce que ce que moi, j'aurais perdu en valeur en acceptant quand même cet échange, aurait été gagné euh, par l'autre. Et donc, ça serait une situation dans laquelle il n'y aurait pas de création de valeur dans tous les cas. Donc la valeur resterait égale à la fin euh, de l'échange, avant et après, après l'échange. Par contre, euh, ça ne veut pas dire que l'échange ne soit pas plus utile pour les deux co-échangistes. Ça, c'est une autre question. Les économistes euh, vulgaires... Euh, dont j'enseigne doctement la doctrine, avec quelques éléments critiques quand même, mais s'arrête à ça. Je considère que les échanges sont gagnants-gagnants parce que on a les deux parties prenantes tirent une utilité supérieure de la situation après l'échange que de la situation avant l'échange, mais ils ne voit pas le reste de ce que Marx va montrer. Bon, ça c'est une note à part, je passe. Voilà, ce qui est intéressant, c'est que là, il va dire que dans l'échange, en tout cas, donc là, on aura vraiment un échange d'équivalent 100% en difficulté, ça c'est sûr. Et qui plus est, on ne pourra plus échanger son travail, on ne pourra plus obtenir autre chose que des moyens individuels de consommation. Ça veut dire quoi Qu'est-ce qu'on ne pourra plus acquérir On ne pourra plus acquérir des moyens de production. D'accord Et des moyens de production sociaux qui plus est. Donc plus personne dans un système socialiste ne peut devenir propriétaire de moyens de production et donc dominer le travail des autres grâce à ça. On ne peut plus acquérir que... Des moyens de consommation individuelle, donc euh, nourriture, vêtements, euh, euh, droit euh, à l'usage d'un logement, euh, etc. Ce genre de choses-là. Mais on ne peut plus, euh, par exemple, euh, à, à acquérir des logements pour la location, pour la sous-location, etc. Voilà, j ai, j ai, je pense avoir dit l'essentiel. Continue euh, la lecture s'il y a pas de. Pareil, hein, s'il y a des interventions, vous intervenez, euh, il n'y a pas de souci. Le droit facile. égal reste donc toujours dans son principe de droit bourgeois, bien que principe et pratique ne soient plus en conflit. Tandis qu'aujourd'hui, pour l'échange des de marchandises, l'échange d'équivalent n'existe qu'en moyenne et non dans le cas individuel, en dépit ouais. de ce progrès. Ça, c'est donc une petite précision de ce que je viens de dire. Quand je vous ai dit que dans le, le cas marchand, il pouvait y avoir un écart entre euh, la, la valeur que j'accepte et le, la valeur... Comment dire, dans, dans mon échange, je pouvais échanger quelque chose qui a une, une moindre valeur contre quelque chose qui a une plus grande valeur. Mais qu'au final, en moyenne, alors ça c'est. Bon, je le dis pas très bien, en moyenne dans cet échange, il n'y a pas eu de création de valeur, mais qui plus est, si on prend l'ensemble des échanges, si euh, dans tous les échanges, même si dans tous les échanges, il y a un acheteur qui achète à 10%, 10 en dessous de la valeur à un vendeur qui vend 10% au-dessus de la valeur, vous faites la moyenne de tout ça, vous avez, comme, comme les acheteurs et les vendeurs sont. Euh, voilà, vous obtenez quand même une moyenne qui est exactement la même. Donc, une moyenne qui dit que la valeur d'achat et la valeur de vente, finalement, se retrouvent quasiment à équivalent. Pourquoi Parce que les acheteurs sont aussi des vendeurs. Donc, ceux qui ont acheté à 10% trop cher, doivent revendre aussi de leur côté à 10% trop cher. Donc, au final, on a une moyenne qui reste nécessairement la même. Donc, les gens ne sont pas que acheteurs ou que vendeurs, pour aller vite. Voilà, donc c'est ça qu'il veut dire quand il dit que cet équivalent n'existe qu'en moyenne dans la société bourgeoise. Et que donc, dans la société bourgeoise, le principe du droit égal, c'est un principe et pas, une, pas complètement une pratique. Tandis que dans la société socialiste, ce, sera, ce serait à la fois un principe et une pratique. Donc, elle romprait avec une sorte d'hypocrisie de la société bourgeoise, mais elle resterait dans un cadre bourgeois d'un droit égal. Donc, continuons maintenant. En dépit de ce progrès, ce droit égal reste toujours grévé d'une limite bourgeoise. Le droit des producteurs est proportionnel au travail qu'il a fourni. L'égalité consiste en ce que l'on utilise le même étalon, le travail. Mais comme l'un est supérieur à l'autre physiquement ou intellectuellement, en le même temps, il fournit davantage de travail. Bien, il peut travailler plus longtemps. Pour que le travail puisse servir de mesure, il faut déterminer son étendue ou son intensité. Sinon, il cesserait d'être unité de mesure. Ce droit égal est un droit inégal pour un travail inégal. Il ne reconnaît aucune différence de classe, parce que tout homme n'est qu'un travailleur comme un autre. Mais il reconnaît tacitement, l'inégalité des dons individuels par suite de la productivité du travailleur comme autant des privilèges naturels. Dans ce, de ce fait, comme tout droit, c'est dans son contenu un droit de l'inégalité. Le droit, par sa nature, ne peut consister qu'en l'application d'une même unité de mesure. Mais les individus inégaux, qui ne seraient pas des individus de différents s'ils n'étaient pas inégaux, ne sont mesurables d'après un étalon commun, autant qu'on les considère d'un même point de vue, qu'on ne les saisit que sous un aspect déterminé. Par exemple, dans le cas présent, cela signifie qu'on ne les considère que comme travailleurs, qu'on ne voit rien de plus en eux, qu'on fait abstraction de tout le reste. De plus, un ouvrier est marié, l'autre pas. L'un a plus d'enfants que l'autre, etc., etc. À égalité de travail fourni, et donc à égalité de participation au fonds social de consommation, l'un reçoit de fait plus que l'autre, l'un est plus riche que l'autre, etc. Pour éviter de ces dysfonctionnements, le droit, au lieu d'être égal, devrait bien plus être inégal. Mini pose Vous retenez bien ça, contrairement à ce qui va se dire très souvent de, de, de, du communisme, etc., ou du socialisme, etc., où ça serait l'égalité, le nivellement de tous, à tous pareil, et tout. Et là, vous voyez clairement que ce pas ça du tout. Ce n'est pas ça du tout. Euh, clairement, euh, il va falloir compenser justement euh, des, des situations, et euh, le droit donc, ne sera pas un droit égal, mais bien un droit inégal. Donc ça n'est pas du tout, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'égalité sur certains aspects et que ce n'est pas une valeur importante, etc. C'est etc. pas ça, mais on montre bien que le problème n'est pas là, en fait, Il ne se pose pas sur cette notion d'égalité. Voilà, parce que euh, euh, voilà, on vient de, de, de démontrer. Quoi. Ok, alors euh, on, peut, on peut continuer du coup. Mais ces dysfonctionnements sont inévitables dans la première phase de la société communiste, qui vient de sortir de la société capitaliste après un long et douloureux enfantement. Le droit ne peut jamais être plus élevé que l'organisation économique et que le développement civilisationnel qui correspond. Voilà, une... là, il redonne cette idée centrale hein, que en fait c'est le, le droit ne peut pas être plus élevé que l'organisation économique. Hein, je vous l'ai détaillé tout à l'heure. Donc euh, très, très très important chez, chez Marx, mais on, on aura des, des éléments de, de, de preuve hein, dans le, le capital de cette, de cette affirmation. Donc voilà, vous ne pouvez pas avoir un droit euh, qui dépasse l'organisation le, économique que, qui est en place, donc les, les rapports de production euh, qui sont en place. D'où l'importance de s'attaquer en premier lieu dans le capital à la question de la production, qui est donc le lieu où s'organisent les rapports de production. Voilà, On verra que c'est central, même si on verra que les rapports d'échange aussi sont importants, mais ils ont une importance un tout petit peu moindre, importante aussi, mais un petit peu moindre. Et donc c'est seulement une fois qu'on a ces, modifié ces rapports-là, qu'on est en, clairement en capacité d'imposer vraiment, et pas juste en parole, un droit, si on peut appeler toujours ça un droit, un droit socialiste. Voilà, continuons. Dans une phase supérieure de la société communiste, quand aura disparu la servissante subordination des individus à la division du travail et avec elle l'opposition entre travail intellectuel et travail manuel. Quand le travail ne sera pas seulement un moyen de vivre, mais sera devenu le premier besoin vital, quand avec le développement des individus à tous égards les forces productives se seront également accrues et que toutes les sources de la richesse collective jailliront avec abondance, alors seulement l'horizon borné du droit bourgeois pourra être entièrement dépassé et la société pourra écrire sur ses drapeaux de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins. » Donc nouvelle interruption, désolé pour toutes ces interruptions. Voilà, donc là il nous décrit ce que pourrait être une société communiste, l'importance de dépasser la division du travail grâce au développement des forces productives est rappelée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une société qui continue à hyper spécialiser, hyper diviser le travail. Et euh, une société communiste serait une société qui permettrait de sortir euh, en partie euh, de cette euh, division du travail qui est totale aujourd'hui. Non pas en faisant en sorte que nous soyons en capacité de tout faire, mais en faisant en sorte que nous ne soyons plus euh, contraints et fixés à une seule spécialisation. Voilà, donc ça c'est un des aspects euh, important Et il souligne cette phrase, c'est quand le travail ne sera plus un moyen de vivre, mais sera devenu un besoin vital. Donc c'est ce genre de situation dans lequel le travail, c'est-à-dire le fait pour un, un individu d'agir consciemment sur le, sur le monde, pour le transformer. Donc quand ça, ça sera quelque chose que la personne fait parce qu'elle en, en a besoin, parce que c'est comme ça qu'elle se réalise, ça n'est pas du tout la même chose que quand vous devez travailler dans un travail aliéné, parce que vous avez besoin de, de, de survivre, d'accord Ou de manger, ou de, de, de payer votre loyer, etc. Ce n'est pas du tout le même type de travail, et donc on a un travail émancipateur, qui n'a rien à voir, et que, qui est en fait quelque chose qu'on expérimente tous chez nous, euh, tous les... quand on est. Euh, alors aujourd'hui, on peut l'expérimenter qu'en dehors du travail, ce qui va créer des problèmes d'ailleurs, parce qu'on a des fois tendance à... à du, coup, du, du travail au sens de l'emploi, c'est quelque chose qu'on trouve souvent plutôt en dehors de, de l'emploi, voilà. Quoique parfois on arrive un peu, à, on prend aussi plaisir dans le travail et dans l'emploi, c'est pas le, le truc. Mais... Et euh, Marx dit que clairement, dans une société communiste, donc on, le travail ne disparaît pas. Et euh, au contraire, le travail devient ce qu'il aurait, entre guillemets, ce que je peux dire moralement, il aurait toujours dû être. Mais bon, C'est un peu n'importe quoi quand je le dis comme ça. Mais... C'est-à-dire bah, l'expression de notre humanité et donc le premier besoin, un besoin vital. Euh, voilà, on a besoin de transformer le monde autour de nous, c'est ça qui fait... Euh, et que ça nous apporterait beaucoup de bonheur pour aller vite. Voilà, Je re vous retenez la formule finale qui peut résumer ce que c'est qu'un mode de production communiste. C'est un mode de production dans lequel chacun participe selon ses capacités. Donc ceux qui peuvent beaucoup font beaucoup, ceux qui peuvent pas beaucoup font ce qu'ils peuvent. Voilà. Chacun selon ses capacités. Donc tout le monde participe aussi. Il n'y a pas des chômeurs qui sont mis en dehors de la société et considérés comme des inutiles. Tout le monde, à sa mesure, euh, quel que soit, ses, voilà, tout le monde peut participer à la production sociale de chacun selon ses capacités et à chacun selon ses besoins. C'est-à-dire que ce que les gens récupèrent de la production sociale n'est pas lié au, à ce qu'ils ont apporté, mais est lié à, la, à euh, ce dont ils ont, euh, ce qui leur est nécessaire euh, pour vivre et pour produire. Et pour produire, c'est important, d'accord euh, Parce que le capitalisme, c'est un des trucs que dit souvent euh, Friot. Euh, ne nous reconnaît comme des êtres de besoin, mais que pour vivre. C'est-à-dire que pas comme des êtres de besoin pour produire. Le but, c'est qu'on ne soit pas en capacité de produire sans eux. Donc peut-être si on a un complément à apporter à Frio, euh, quand il dit ça, c'est là-dessus. C'est que quand il dit que le capital, il, il, il, il rejette le fait qu'on ne nous voit que comme des êtres de besoin, c'est que comme des êtres de besoin euh, sur des, ce qui nous permet de survivre, mais pas comme des êtres de besoin en tant que producteurs. Ça, euh... enfin bon, là-dessus, je pense qu'il y a une nuance à apporter à ce que dit Bernard, à moins que c'est moi qui ai fait une, une, une, une mésinterprétation. Ok, voilà, donc ça c'est en tout cas clairement ce que pourrait inscrire, selon Marx, la société communiste sur ses drapeaux, de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins, et je le dis pour terminer là-dessus, c'est ce, le mode de fonctionnement de la sécurité sociale aujourd'hui. Pas parfait, mais la, ça fonctionne sur ce principe-là. Voilà, tu peux continue, continuer. Je me suis particulièrement étendu sur l'apport intégral d'un côté, sur le droit égal, la répartition équitable de l'autre, afin de montrer l'ignominie que l'on commet quand, d'une part, on veut imposer en guise de dogme à notre parti, des représentations qui ont eu du sens à une certaine époque, mais qui sont devenues un vieux fatras de mots. L Ignominie quand, d'autre part, on déforme la conception réaliste enseignée avec tant d'efforts au parti, mais maintenant enracinée en lui en reprenant avec l'idéologie juridique et le reste des beaux familiers aux démocrates et aux socialistes français. À part ce que je viens de développer, c'est de toute façon une erreur de faire tant de cas de ce que l'on nomme la répartition et de mettre l'accent sur elle. La répartition des moyens de consommation n'est jamais que la conséquence de la répartition des conditions de production elles-mêmes. Mais cette répartition est elle-même un caractère du mode de production. Le mode de production capitaliste, par exemple, consiste en ceci quand les conditions objectives de production sont attribuées aux non-travailleurs sous la forme de la propriété du capital et du sol, tandis que la masse n'est propriétaire que de cette condition personnelle de production, la force de travail. Si les éléments de la production sont répartis de cette façon, la répartition actuelle des moyens de consommation en résulte d'elle-même. Les conditions concrètes de la production sont la propriété collective des travailleurs eux-mêmes S'ensuit de même une répartition des moyens de consommation différente de celle d'aujourd'hui. Le socialisme vulgaire et à travers lui une partie des démocrates a hérité des économistes de bourgeois l'habitude de considérer et de traiter la distribution comme quelque chose d'indépendant du mode de production et ainsi de représenter le socialisme comme tournant essentiellement autour de la distribution. Maintenant que l'on a depuis longtemps mis en lumière les véritables rapports, on va revenir en arrière. Voilà. Donc euh, bah, c'est ici qu'on s'arrêtera pour euh aujourd'hui mais euh, j'espère que déjà ces quelques pages vous ont montré avec toute cette densité que l'importance de ce petit texte et donc là vous voyez bon ben, bah, euh, on retrouve une division qui est toujours actuelle et que vous avez toujours retrouvé dans des dans des débats avec des personnes qui justement aujourd'hui ont une conception donc, que, que Marx qualifiait à l'époque de socialisme vulgaire c'est-à-dire de socialisme non scientifique qui est qu'il euh, suffit de changer la répartition, il suffit de s'occuper de, de un peu mieux payer les... De, vous savez, c'est le fameux discours où on vous dit euh, « On était à 70 pour le travail, 30 pour le capital, et maintenant on est à 60 pour le travail, 40 pour le capital. Il suffirait de revenir à 70-30 et ça y est, on aurait gagné. » Ça serait trop beau. Bon, et en fait, ce n'est pas du tout qu'une question de, euh, de, de, de répartition. Et qu'au contraire, si la répartition est passée, de 70 pour le travail à 30 et 30 pour le capital, à 60 pour le travail, donc une baisse de 10 points, et à 40 pour le capital, donc le gain de, de cette de, de partie, si on est passé à cela, c'est bien parce qu'il y a eu un recul de la maîtrise des travailleurs sur les moyens de production, sur les, les conditions de production, avec par exemple la perte du contrôle de la sécurité sociale, par, pour prendre un exemple, euh, avec le recul des outils de lutte, qui permettait, sans avoir complètement euh, la maîtrise de la, la propriété des moyens de production, hein, quand, vous aviez des, quand on avait un parti communiste qui était euh, encore euh, plutôt pas mal au niveau doctrine, qui, était, euh, qui, qui avait de, de gros effectifs et de gros moyens d'action, dans les entreprises notamment, et euh, des syndicats qui euh, étaient puissants, qui avaient un niveau de conscience correct, et bien, il va de soi que, même si on n'avait pas complètement la propriété des moyens de production, on avait une forme une petite forme de, de, de propriété dans la mesure où on avait un moyen de pression sur la manière dont elles étaient utilisées. Dont, dont ils étaient utilisés. Donc, et, et vous voyez que c'est donc bien dans ce contrôle des conditions objectives de production que se joue la répartition. Parce que c'est bien la perte de nos, nos capacités d'influence sur ces conditions objectives qui euh, se traduit euh, dans les années qui suivent par une baisse de la part du de, de, de la rémunération, de la part du travail, et une augmentation de la part du capital dans la répartition. Donc voilà, cette question est donc très très importante. Je, et ce, ce qui explique Marx en disant que ça, les, les socialistes vulgaires ne voient que l'apparence, ne voient que la répartition euh, et pensent qu'en changeant la répartition, ils vont tout changer, n'ont pas compris que ce n'est pas que la répartition, c'est aussi la manière dont on produit qu'il faut changer et que c'est en changeant la manière dont on produit qu'on va pouvoir changer réellement et durablement la répartition. Je laisse les interventions. Je voulais revenir sur toute la partie justement où on voit le, le passage vers le communisme. Enfin, il y a un truc qui est, qui est central là-dedans, c'est enfin, la, la capacité d'une société à produire, le développement des, des forces productives qui permettent justement d'avoir un niveau de production, qui permettent de dépasser des de, sortir justement de rapports de production qui posent des, classes, des antagonismes de classe. Et c'est là où on voit, en fait, c'est pas toujours évident à voir à quel point l'écologisme en tant qu'idéologie c'est réactionnaire parce que ça vient, ça vient en fait vouloir mettre un verrou sur, sur ce qui nous permet d'atteindre une société socialiste et à plus raison une société communiste. Parce qu'en faisant le procès de la technique, on produit trop, donc on consomme trop et, et tout ça, on met des verrous idéologiques qui, sur les choses qui vont nous permettre d'atteindre ces objectifs. Donc, euh, voilà. Et en plus, d'ailleurs, souvent, l'écologisme ne fait que euh, entériner euh, au niveau idéologique euh, euh, ce qui existe déjà au niveau du mode de production capitaliste actuellement. C'est-à-dire que le capital, aujourd'hui, en France, n'est plus du tout euh, productiviste. Il ne s'intéresse plus du tout à la production, euh, parce que justement, dans la sphère de la production, euh, le profit n'est plus intéressant. C'est pour ça qu'il est, qu est beaucoup plus tourné vers la finance et, et tout ça. Voilà. Donc, euh, par rapport à ça, avec ce texte de marque, on nous enfin voilà, donne des outils pour se prémunir justement de, de ces idéologies-là qui peuvent paraître, parfois paraître bien, sympa, raisonnable et tout ça, sans voir qu'en fait, on, ça nous, ça nous empêche de nos outils de pensée pour, euh, pour agir. Voilà. Sur euh, différence entre répartition et production, je saurais pas être très clair, mais euh, sur euh, est-ce qu'on peut supprimer la propriété privée directement Nous, on estime que non, en fait. C'est un processus c'est justement toute la compréhension et tout ce que Marx développe au travers, par exemple, de l'idéologie allemande, où il présente le communisme comme mouvement réel d'abolition de l'état actuel des choses. C'est-à-dire que la révolution, ce n'est pas une, une abolition, euh, on ne décrète pas l'abolition de, de la propriété privée des moyens de production, mais c'est dans la lutte du prolétariat, qui se déroule sur des décennies, voire des siècles, que le prolétariat bâtit de nouveaux rapports de production et de nouveaux rapports de propriété et donc aussi un nouvel ensemble juridique qui vient euh, asseoir euh, sa domination sur le travail. Donc euh, tout l'enjeu de la révolution, enfin l'un des, des enjeux fondamentaux de la, de la révolution communiste, c'est euh, l'abolition de la propriété privée des moyens de production, mais qui est un processus en fait qui se, qui se déroule sur le temps long. Et pour revenir encore une fois euh, à ce que développe euh, Friot, le développement du régime général de sécurité sociale en France et les prémices d'un statut du producteur avec reconnaissance d'un salaire à la qualification personnelle participent à cette abolition des, de la propriété privée des moyens de production. Mais peut-être que Jérémy, tu pourras développer mieux que moi. Oui, non, il y avait déjà des éléments. je vais peut-être juste préciser sur le, la différence entre la répartition et la production. L'idée c'est que si vous vous contentez de la répartition, ça veut dire que vous laissez le capital continuer de décider, les propriétaires capitalistes euh, en tant que représentants du capital, vous continuez à leur, leur laisser le, la décision sur la manière de produire, ce que l'on produit, etc. Vous, vous leur laissez les, tous les outils de leur, euh, de leur domination et donc tous les outils de l'exploitation. Euh, et donc, à partir de là... Euh, Dès qu'il y aura une faille quelconque, ils pourront s'y engouffrer et, euh, et reprendre tout gain qui aurait pu être fait euh, dans la répartition. Et changer donc les, les conditions de production, en fait, c'est changer les rapports de production et les rapports d'échange aussi. En fait, on le verra, mais, euh, même si on s'attellera surtout aux, aux rapports de production, parce que c'est l'enjeu du livre 1 du Capital, hein, je, je le rappelle. Le livre 2 traitera des rapports d'échange également, mais euh, donc on, on, on, on en parlera moins et ils sont un peu moins décisifs, mais ils ont leur, leur intérêt également. Les, donc sur les rapports de, de production, eh c'est notamment tout ce qui va permettre aux travailleurs de prendre le contrôle euh, progressivement, de, déjà prendre conscience, et prendre le contrôle de, de la production. Parce qu'il ne s'agit pas de prendre la, la production pour faire moins bien, donc ça nécessite aussi quand même un, un degré de conscience nouveau que peut-être peuvent ne pas avoir euh, certains travailleurs aujourd'hui, je vais le dire très rapidement, mais il est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de travailleurs qui peuvent trouver tout à fait confortable de ne pas avoir la responsabilité de, de la production. On a un vrai problème avec ça. Euh, C'est un truc qui était déjà soulevé d'ailleurs par Rousseau, le fait qu'on se retrouvait avec des nations de mercenaires, et donc qui n'ont plus... Euh, le ce côté euh, du citoyen qui est responsable de la communauté, etc. Alors je vais un petit peu vite là-dessus parce que c'est beaucoup plus... Euh, c'est notre monde qui produit ça. Hein. Donc pas, il ne s'agit pas d'aller moralement euh, incriminer les gens et leur dire que vous êtes vraiment des pas gentils. Euh, ça, je pense que l'efficacité d'une telle procédure serait à peu près nulle. Voilà. Mais euh, il s'agit de faire en sorte de, de voir partout où on peut reprendre le contrôle des, des, des, des de moyens de production. Et euh, ça peut prendre des formes donc, toutes petites, comme les, par exemple, voilà un exemple, c'est les, Marx d'ailleurs en parlera un peu plus loin dans le texte, ça peut être de, de là où c'est possible, d'aider, de, de développer des formes de coopératives, tout en sachant que ces coopératives évolueront dans un univers capitaliste, hein, donc ça n'est pas du tout des panacées, mais c'est quand même, ça prépare, ça donne des moyens, euh, ça peut être avec des échelles un peu plus grandes, de, donc... Euh, dans des combats syndicaux ou politiques où on va arracher, bah, comme par exemple la sécurité sociale, hein. clairement, on a, on a arraché de manière durable. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas hein, à revenir dessus. Ils, ils, ils essayent par tous les moyens, euh, ils attaquent, ils, ils réduisent petit morceau par petit morceau le, le pouvoir qu'on a, de, qu a, qu a dessus. Mais, mais n'empêche que c'est un mode de production tellement efficace, un moyen de production tellement efficace, euh, qu'ils euh, ne peuvent pas revenir dessus. C'est plus efficace la sécu que un, une production capitaliste pour la santé. Voilà, donc euh, je peux je peux dire que ça que simplement euh, les rapports c'est ça l'idée des rapports de production, c'est que c'est euh, quand on va conquérir des moyens qui nous, nous permettent de décider de que l'on produit, de comment et de comment on produit et c'est à partir sur la, la manière dont se répartit le, le fruit de la production. Voilà. C'est ça et il est vrai que moi je suis pas trop hein, je suis pas très fort pour répondre à brûle pour sur n'importe quelle question, mais je euh, précise ces points-là. Euh, dans euh, le travail qu'on va faire euh, par la suite sur les, dans la lecture du Capital. Voilà. Oui, ils, ils ouais. essayent bien. Euh, y a, y a, j, pardon, ouais, je me tais... Non, dit, bah, fini, fini. J'ai juste lu ce que disait Yassine. Il dit, enfin, ils essayent quand même de liquider le régime général, même s'ils si ont du mal. Mais justement, moi, ce sur quoi j'insiste, c'est qu'ils n'y arrivent pas. Alors qu'il y a presque... On le défend très, très mal nous-mêmes, collectivement, je dirais, les travailleurs. Et, et malgré tout, ils n'arrivent pas à le détruire parce qu'ils ne peuvent, peuvent pas faire mieux. Quoi. et Justement, quand ils le détruisent, systématiquement, ça empire les choses que ce soit à l'hôpital, que ce soit partout. Donc en fait, ils, a, ils ont énormément de mal à le détruire. Pour autant, on entend bien, hein, si vous écoutez bien les discours de Macron et de... c'était Édouard Philippe à, à ce moment-là, le, le, le Premier ministre, quand il parlait de la sécurité sociale ou des réformes, et, et ben, c'est exactement... Euh, Friot avait écrit son bouquin avant, mais vous retrouvez exactement, Friot avait, avait dit c ce a, en gros, c'est ce qu'ils allaient dire. Quoi. Enfin, pas, il n'a pas écrit ça dans ce sens-là, mais on dirait qu'on pourrait presque croire qu'ils ont lu Frio pour savoir ce qu'ils allaient dire, tellement ils redisent exactement... <rire> Vous voyez, je ne suis pas très clair, euh, mais c'est euh, étonnant. Euh, voilà. bon, ce que, moi ce que je constate, c'est qu'en effet, ça fait depuis que ça existe depuis 1946 qu'ils essaient de le détruire. Ça fait depuis 1967 euh, qu'il y a eu un, un retournement très fort vu qu'ils ont installé le paritarisme qui fait que les ouvriers ont perdu le contrôle politique qu'ils avaient sur la sécu, euh, perdu en, en partie. On va dire. en tout cas, ils ont perdu l'aspect majoritaire qu'ils avaient dessus. Et ensuite, il y a toute une série de batailles euh, qui sont menées euh, depuis plusieurs dizaines d'années, dans lesquelles finalement il y a des reculs. Mais euh, alors, il y a, il y a eu encore quelques progrès hein, jusque dans les années 70, mais on va dire à partir des années 80, ça fait quand même 40 ans de recul, mais ça fait quand même 40 ans que ça existe toujours et qu'ils n'ont pas pu revenir dessus. Quoi. Voilà. Il y a d'autres trucs, ils sont revenus dessus sans problème. Je sais pas, je, là, je n'ai pas un exemple qui me vient tout de suite, mais cl très clairement, il y a des, des, des, des, des avancées qui n'étaient justement pas très solides, qui, sur lesquelles ils sont revenus en, en, voilà, une mandature, la mandature suivante, les types, ils, ils enlevaient tout et c'était fait. quoi. Et ça, ils ont pas, ça ils peuvent pas. Ils n'y arrivent pas. Il y avait quelqu'un d'autre là qui voulait parler Oui, ça réagissait un petit peu par rapport à Sacha. donc Vous avez répondu en gros, mais ça rejoint ce que je voulais dire. c'est par rapport à cette histoire aussi d'enchaînement, de, enfin de première phase qui est le socialisme et après de société communiste, enfin, il faut avoir conscience que c'est un, un, un schéma que, qui est décrit, mais ce n'est qu'un schéma. Et que dans la réalité, euh, ce qui compte, c'est toujours d'analyser euh, ce que disait Lénine, faire analyse concrète de la situation concrète et agir en fonction, donc agir en fonction du développement matériel de, de, actuel et aussi de ce qui nous est permis au niveau, euh, au niveau de la conscience de classe, à, à quel point elle est avancée, et d'agir en fonction. Parce que... Sinon, parce qu'il y a parfois une lecture un peu mécaniste du, du marxisme qui virait un, un enchaînement mécanique des modes de production, comme s'ils étaient déjà contenus euh, avant l'histoire, et que euh, l'histoire ne faisait que déployer mécaniquement ces enchaînements de modes de production. Or, la réalité, elle est, elle est beaucoup plus complexe, et ce qui fait avancer l'histoire, c'est beaucoup plus les, les, les rapports sociaux qui sont à, qui, qui à l'œuvre. Donc euh, voilà, ça, il faut, faut l'avoir en tête. quoi. Ça, ça, ça me paraît vraiment important à ce que tu, tu as dit. Et d'ailleurs, il faut se rappeler que cette critique du programme de Gotha est adressée au parti socialiste allemand de l'époque. Et euh, on a d'autres textes de Marx, où il, euh, notamment euh, un peu plus, quelques années plus tard, où il dit bien que la, la révolution prendra des formes très différentes d'un pays à l'autre. Et c'est déjà présent dans le, dans le manifeste du Parti communiste, d'ailleurs, ça. Ça prendra des formes très différentes d'un pays à l'autre. Notamment, quand je dis quelques années plus tard, Marx va dire que par exemple en Russie, il, il évoque déjà un courrier où il pense que la révolution va se déplacer vers la Russie, et où il pense qu'elle va se passer d'une manière tout à fait différente de ce que lui avait envisagé pour l'Angleterre, la France ou l'Allemagne. Voilà. Et clairement, donc ça, c'est vraiment très important. Il ne faut surtout pas venir là-dedans pour chercher des recettes de cuisine toutes faites, mais par contre, il faut venir, on peut venir y chercher des méthodes pour créer nos propres recettes de cuisine. Si, si je peux dire là, je peux utiliser cette image, euh, voilà. Mais tu ouais, as bien fait de dire ça, de rappeler ça euh, du coup.